Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop. Et aujourd'hui pour ce rapport de bataille Warhammer 40 000, je vais jouer le codex Space Marines et le supplément Black Templar. Pour ma liste, vous allez retrouver deux détachements, une patrouille et un détachement avant-garde pour spammer les choix d'élite. Évidemment, comme je vais jouer Black Templar, j'ai décidé de jouer quelques unités iconiques, même si je ne vais pas employer la totalité de ce supplément et essentiellement les QG, à savoir euh, le Grand Sénéchal Elbrecht et le Chaplain Grimaldus. Pour ma patrouille, vous allez retrouver Elbrecht donc euh, qui a un excellent choix de QG qui, a, qui donne beaucoup d'aptitude de, de, de, de, à cette armée puisque déjà, il a un aura qui donne un plus 1 en force. Et en plus de ça, il va avoir son aura de capitaine, son aura de maître de chapitre et c'est une énorme mule au corps à corps. Il coûte 160 points. Il me paraît assez indispensable dans la liste. Ce n'est pas mon seigneur de guerre. Ensuite, vous allez avoir dans ce détachement-là, mon seigneur de guerre pour le coup, qui est un tech marine primaris que j'ai augmenté en maître des forges et auquel j'ai payé le très seigneur de guerre, euh, guerrier des anciens ou euh, quelque chose avec les anciens, je ne sais plus le nom exact. En tout cas, ça lui permet de donner une aura de plus en force et plus une attaque à tous les dreadnoughts, de les véhicules de, de son chapitre autour de lui. Et, et donc ça c'est bien, il est seigneur de guerre et il est dans cette patrouille-là justement pour que cette patrouille soit gratuite et qu'elle ne coûte pas de points de commandement. Euh, voilà pour ce qui est de ce, ce gars-là. On notera que je lui ai mis un équipement spécifique du codex, à savoir une relique qui est le Bolt cherche sorcier puisque lui de base, il est équipé avec un énorme Uh, Bolter lourd et, uh, et du coup bah, il est éligible à cette relique là et le bolt cher sorcier est très très efficace puisque uh, je vais pouvoir cibler des Psyker à 24 pouces sans uh, en, en outrepassant la tension messire et en plus de ça lorsque je, je génère une touche et ce gars là touche à 2 plus je vais mettre automatiquement des trois blessures mortelles en plus des damage de Bolter lourd qui sont pour rappel force 5 à moins 1 2 damage donc en gros sur du psyker ce mec là à 24 pouces peut one shot un mec uh, en outrepassant complètement la tosion messire donc il faudra faire attention euh, du côté des ailes à pas trop exposer ces psychers un, euh, un petit peu fébriles euh, parce qu'ils risquent de prendre une petite salve euh, assez euh, désagréable. Euh, voilà pour les deux QG. Ensuite, un choix de troupes, les infiltrators. Voilà, c'est ma petite taxe de deux troupes à 120 points qu'on peut mettre un petit peu n'importe où sur la table pendant le déploiement. C'est un outil tactique qui est assez utile, donc euh, c'est un bon choix de troupes. Euh, et enfin, un premier choix d'élite qui seront 5 euh, blade guard. Alors sur ce pack de blade guard là, j'ai payé une relique supplémentaire qui est l'épée du jugement. Donc il y a le sergent qui va la prendre, cette énorme épée. C'est une épée qui fait force plus 3 per moins 3, 3 damage. Donc l'épée qui est très très très violente. Et en plus de ça, à cette unité là, j'ai payé un bonus qui est le bonus de porteur de relique. Donc là c'est une spécificité du codex Black Templar. Et je vais pouvoir sur une figurine que j'aurai déterminée dans l'unité, réduire les damage de 1. Donc euh, voilà, c'est cool. Il y aura un mec qui pourra réduire les damages. Euh, et c'est qu'un gars qui le fait, mais c'est un petit bonus. Ça, c'est une petite particularité de ce codex, une petite nouveauté de pouvoir stuffer des figurines dans une unité. Ensuite, le détachement d'avant-garde avec en QG le chaplain Grimaldus. Lui, j'ai payé un point de com pour qu'il aille chercher son trait de seigneur de guerre. Son trait de seigneur de guerre, il est, euh, est auto-désigné. Hein, on ne peut pas le choisir. Et pour le coup, euh, euh, ça lui permet d'avoir un, un abjure. Euh, le sorcier euh, supplémentaire, sachant qu'il en a déjà un. Donc, il a deux abjurent le sorcier et en plus, il abjure le sorcier avec un plus un. Donc euh, voilà, c'est un, un, un bon contre-antipsy euh, qui me paraît assez polyvalent dans la méta actuelle parce qu'il y a beaucoup de psykers dans, dans beaucoup de listes, les GK, les Thousand Sun, là en l'occurrence les Eldar, les Démons. Euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup d'utilité, donc c'est pas une liste qui a accès antipsy mais je donne quand même à ma liste quelques armes pour répondre à la menace psychique. Grimaldus, on en parle, on en parle rapidement, c'est pareil, c'est une très très bonne entrée. Son gros défaut, c'est qu'il donne 12 points sur le personnage, sur l'objectif secondaire de personnage puisque lui est personnage et il traîne trois Cenobites Servitors qui sont eux-mêmes des personnages. Donc, tout comme Célestine, il va donner beaucoup, beaucoup de points sur ce secondaire-là. Donc, il ne va pas falloir trop l'exposer, surtout si votre adversaire a choisi le secondaire d'Assassinat. Ces Cenobites donnent des bonus, ils donnent une aura de Phil 6 à 6 pouces autour de lui pour tout ce qui est base et personnages. Donc, on notera que ce c'est pas, euh, pas cadenassé au mot clé infanterie. Donc, potentiellement, les Dreadnought vont bénéficier de cette aura. Il a un autre Cenobit qui permet lorsqu'on advance de ne pas jeter un D6, mais d'avoir un D3 plus 3. Donc, ce qui est très efficace, c'est un advance de minimum 4 Autour euh, de ce Cénobit là. Et enfin, le dernier Sobit permet à Grimaldus de caster ses litanies sur du plus 1, ce qui en fait un maître de la santé euh, très efficient. Il connaît deux litanies de la discipline, euh, de la discipline litanie euh, propre au Codex Black Templar. La première, c'est offrir un, un ignore les blessures sur du 5 à une unité à 6 pouces de lui, base ou personnage. Donc, encore une fois, bah, les unités comme les Blade Guard, ils sont éligibles, mais aussi les Dreadnoughts, ou encore d'autres personnages comme bah, bah, Elbrecht, ou même lui-même, hein, Grimaldus peut se lauto et la deuxième litanie, ça sera le plus une attaque encore une fois sur une T base de personnages à 6 pouces autour de lui. Euh, voilà pour ça, j'espère qu'il va faire des choses très intéressantes. Il a pas mal aussi de petites aptitudes sur, la, sur sa data sheet. Euh, on y reviendra pendant le rapport de bataille. Ensuite, on va retrouver bah, dans la liste le, les choix d'élite. Vous allez avoir deux packs, euh, bah, un pack de blade guard puisque le deuxième était dans l'autre détachement. Donc, un pack de blade guard basique vous allez avoir un apothicaire primaris, basique, je n'ai pas payé l'amélioration la, de de, guérisseurs, de super guérisseurs qui re re des mecs sans payer le point de commandement. Donc là, si je veux ramener un mec, il va falloir que je paye le, je paye le point de commandement. Euh, mais il va me permettre surtout d'embarquer avec les, les blade guard et de tracer euh, potentiellement pour ramener cette aura de Philnopane un petit peu plus loin que celle euh, initialement dans l'aura de Grimaldus. Euh, voilà pour ça. Ensuite, on va avoir euh, trois choix de Dreadnought. Donc, ce sont trois Dreadnought Redemptor avec l'incinérateur à plasma, donc l'énorme plasma. Euh, ils ont aussi la petite Gatling. Et enfin, il y en a deux qui ont la nacelle, il me manquait 5 il points. Donc, euh, il y en a un à qui j'ai pas pu payer la nacelle Icarus. Donc voilà, trois dreadnoughts. L'intérêt de jouer des dreadnoughts en Black Templar, elle est simple. Euh, il y a un vœu dans ce codex-là qui sort du lot et qui va permettre sans doute au codex d'être euh, plus compétitif que d'autres codex ou que d'autres factions Space Marines. C'est évidemment le vœu qui offre une invulnérable à 5+, à toutes les unités Black Templar. Donc, les véhicules y compris. Et en plus de ça, euh, ça permet de n'être jamais blessé euh, sur du 1 ou du 2. Donc une mini physio physiologie transhumaine. Donc c'est vraiment pas mal sur les Dreadnought qui, pour rappel, déjà réduisent les damages de 1. On se retrouve avec des unités qui sont invulnérables à 5. No à 6 dans l'aura de Grimaldus. Potentiellement no à 5 pour une unité grâce à la litanie Grimaldus avec euh, initialement euh, un ignore les blessures mortelles sur du 5, donc vraiment beaucoup, beaucoup d'aptitude à se défendre contre toute l'arsenal de, de létalité que propose Warhammer 40 000. Et en plus de ça, on va avoir le réduction de damage de 1 euh, de, de base des drain Out. Donc, c'est en fait des, des, des, bons, des bonnes plateformes de tir résilientes et létales et en plus, c'est quand même fort encore à corps, ça met des grosses tartines. Donc voilà, avec le maître de la forge, pour rappel, ben, je vais pouvoir faire regagner 3 PV net à chaque fois que je répare un Dread. Et en plus de ça, je vais pouvoir passer un Dread à, ben, en plus 1 à la touche. Donc, euh, ce qui va me permettre de fiabiliser les tirs. Et puis ben, évidemment, si on aura de plus 1 en attaque et plus 1 en force aussi sur les Dreads. Voilà pour ça. Et enfin, euh, choix d'attaque rapide, j'ai pris 5 Interceptor, Inceptor, je les confonds souvent, mais c'est des Inceptor. Donc, c'est les mecs avec les MK Gravis, réacteurs dorsal. Ils sont en full plasma, donc les, les deux armes à plasma. Chaque mec fait deux des trois tirs euh, d'armes de, de, à plasma. Donc, ils sont assez violents. Ils ont de l'endu 5, c'est 3 PV par figurine. Je vais payer une amélioration encore une fois grâce à l'aptitude porteur de relique du codex Black Templar. Et donc, j'ai une figurine dans l'unité qui va euh, ignorer la PA-1 et la PA-2. Euh, voilà, donc c'est bah, tout comme sur les blade guard précédemment, bah, là, c'est les, in les inceptors. D'ailleurs, je me corrige immédiatement parce qu'en vérité, c'était l'inverse. C'est les inceptors qui en réduisent les damages de 1 et c'est les blade Guards qui euh, ignorent la PA-1-2. Voilà, petite correction, je me suis un petit peu mélangé, autant pour moi. Et enfin, pour finir cette liste, vous retrouvez deux impulsors. 110 points, ils sont tous cunus. L'avantage, c'est que bah, avec euh, les Black Templar, il n'y a plus besoin de payer le dôme qui vaut 15 points pour avoir la 5 plus invulnérable. Donc, c'est des, des Dreadnought avec une 5 plus invulnérable euh, et c'est plutôt plaisant. Voilà pour ce qui est de ma liste. Au niveau du vœu, évidemment, je commence la partie en lançant le vœu de sainteté ultime qui va mettre une invulnérable à 5 sur toute mon armée, une mini physiologie transhumaine. En revanche, euh, l'inconvénient, c'est que j'ai une passion qui va donner un ignore les covers à toute l'armée adverse. Bon là, en l'occurrence, je vais jouer contre un Eldar. Généralement, les Eldars ignorent les covers. Donc bon, c'est au final là, pour le coup, sur cette partie-là, c'est une passion qui ne me sera pas préjudiciable. Voilà pour cette armée. Je suis très content de jouer ce tout nouveau codex qui vient à peine de sortir. J'espère que je vais vous proposer une belle performance de jeu. J'affronte une liste Eldar qui, un, est très bonne et en plus qui est jouée par un adversaire qui la drill depuis un certain temps. Donc, euh, à ne pas négliger le skill de Mehdi, qui se présente à vous de suite, ainsi que sa liste. Euh, salut les gars, moi c'est Mehdi, et aujourd'hui je vais jouer Craft World et à l'inverse de Tourop, moi j'ai mes bouquins. Donc mon armée d'aujourd'hui se comporte de euh, deux détachements, j'ai un bataillon et un fer de lance. Donc dans le bataillon, j'ai trois QG, donc j'ai un farcir Skyrunner, qui va avoir le sort Fatalité et Exécuteur. La fatalité, c'est pour la relance des blesses. Et l'exécuteur, c'est le sort qui fait comme un smite, qui fait un des trois mortels. Et si je tue une figurine, je refais un des trois mortels. Sur du Space Marine, ce n'est pas toujours judicieux, mais quand même, ça peut être un bon sort quand même. Donc je l'ai pris. C'est également mon seigneur de guerre. Il va avoir donc comme trait de seigneur de guerre, il a un PV supplémentaire et un no Pain à 6. Et une relique qui lui permet de passer son pistolet en dégâts 2. J'ai également un Warlock Skyrunner. Qui a le sort qui permet de retirer 1 à la sauvegarde, que ce soit de l'invue ou de la sauvegarde normale, ça retire 1. Et j'ai aussi un Spirit Sir qui a le sort euh, Célérité Entrave pour le double move. Donc, comme c'est un bataillon, j'ai trois troupes qui sont 3 fois 5 d'ailleurs Avengers, euh, classique, équipés en slip euh, sans problème. J'ai deux choix d'attaque rapide qui vont être deux fois 5 War Spider qui vont permettre d'aller chercher des quarts de table ou du secondaire. Du soutien et du soutien. J'ai euh, trois Night nice Spinner. Les Night nice Spinner pour moi, c'est euh, l'unité indispensable du codex en ce moment. Parce qu'elle permet de tirer sans ligne de vue. Euh, elle fait du dégât 2. Donc sur du Space Marine, ça fait, euh, ça fait le taf. Et, euh, et je peux rester planqué toute la partie puisque je tire sans ligne de vue. Et j'ai également un choix d'élite. Il 5 euh, Fire Dragon que je vais mettre en fait pour essayer de sortir une unité. Ça coûte 100 points. Si je peux essayer de sortir quelque chose de gros, ça serait plutôt sympa. Voilà, je vais passer sur le fer de lance. Le fer de lance qui est dirigé par un farcir euh, à pied qui va avoir le sort euh, guide et le sort chance. Le guide, c'est donc pour avoir la relance des touches. Et je vais avoir le sort chance, le sort chance qui permet d'avoir un film no pain à 5. Donc, comme c'est un fer de lance, j'ai euh, 4 soutiens. J'ai 3 fois 3 Dark creeper. Je les split par 3. C'est pour que le patron, il est le lanceur Tempest, qui permet de tirer à 36 sans ligne de vue. Et j'ai un autre choix de soutien qui va être les 1 fois 3 euh, support Weapon. Donc, c'est les plateformes de tir qui tirent à 24 sans ligne de vue, et qui font du dégât des 6. J'ai mis aussi deux attaques rapides, c'est 2 x 3 Shining Spears, qui vont aussi me permettre d'aller chercher du secondaire, ou des quarts de table, donner de la mobilité et, et marquer du point. Et c'est plutôt pas mal, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ça va tataner sévère. J'ai choisi un vaisseau de maison qui me permet d'ignorer les covers et d'avoir une relance de touche et de blesses par phase. Comme j'ai des choses qui tirent fort, ça devrait euh, faire le taf. J'espère en tout cas. On se retrouve les amis autour du champ de bataille, côté Craft World, côté Black Templar. On l'a déployé sur le quart de table. Euh, on va, avant de vous présenter nos déploiements, vous présenter nos choix de secondaire. Alors, côté Space Marines, j'ai pris le serment de l'instant, qui est le secondaire du codex Space Marines Vanille, euh, qui me permettra de mettre des points à la fin d'un round de bataille. J'en mets deux si j'ai une unité entièrement au centre, j'en mets un si je n'ai ni battu en retraite euh, ni raté de test de morale. Et j'en remets un si j'ai détruit un véhicule, un personnage ou un monstre. Donc potentiellement 4 points à mettre à la fin d'un round de bataille. Ensuite, euh, j'ai pris euh, Broyez-le, donc qui est euh, l'attrition, qui va consister à tuer plus d'unités que mon adversaire sur un tour et de marquer 3 points si c'est le cas. Et enfin, dernier secondaire, j'ai pris le secondaire du scénario, en l'occurrence... Il va falloir soit contrôler l'objectif du centre, soit contrôler l'objectif dans la zone de mon adversaire, soit contrôler les deux. Donc, c'est trois points dans les premiers cas de figure et c'est cinq points si je contrôle les deux objectifs. Mehdi, je te laisse présenter tes secondaires. Donc, moi, j'ai pris euh, les quarts de table. C'est deux points si j'ai trois quarts de table et trois points si j'ai les quatre. Ouais. J'ai pris collecter les données d'Octarius. Quatre points si tu les as deux fait fois. deux fois. Sept. Sept. Trois fois. Et 12, et 12, 4 fois. 4 fois. Ouais. Et j'ai pris les véhicules, ouais. abattez-le, qui me rapporte 2 points par véhicule détruit de plus de 10, 10 points. PVV, 10 en l'occurrence, là j'en ai cinq véhicules et les cinq t'offrent deux points, donc tu as potentiellement 10 points à prélever sur ce secondaire-là. Voilà. Au niveau du primaire, euh, alors particularité de ce scénario-là, c'est que lorsqu'on contrôle un objectif, on peut le quitter et on le contrôle encore même si on n'a plus d'unité dessus sauf si notre adversaire vient le contrôler à la fin de n'importe quelle phase. Donc, on peut en gros contrôler l objectif et euh, tailler la route. Et euh, on mettra 5 points de primaire si on contrôle un objectif à notre phase de commandement, 10 points si on en contrôle 2 et, euh, et 5 supplémentaires si on en contrôle plus que l'adversaire. On passe immédiatement à la présentation des déploiements. Allez, c'est parti pour la présentation des déploiements et je commence par la partie Black Templar. Alors bah ici j'ai un bloc euh, je me suis déployé en bloc un petit peu château mais pas tant que ça, hein. on n'est pas on n'est pas aussi serré que notre camarade euh, que notre camarade Craftworld. Alors vous avez en, backline, en en frontline les deux les deux impulsors chargés avec les blade guard. Euh, au niveau du placement, j'ai pris soin surtout de me mettre à plus de 24 pouces. De cette ruine là, euh, même s'il n'y avait pas mis les batteries lorsque je me suis déployé, euh, ça me semblait être une position intéressante pour ces batteries et pour éviter de prendre une première salve de tir gratos au tour 1 si jamais euh, si jamais mon adversaire avait le tour 1, euh, du coup ça me permet de ne pas lui offrir directement ben, le, le kill d'un répulsor. Euh, voilà, ensuite derrière j'ai mon petit bloc de personnages, on a Elbrecht, le Grand Sénéchal, on a le Maître des Forges et on a euh, notre ami Grimaldus. Le petit euh, Cenobit avec le token bleu, c'est celui qui file euh, le, la bulle de, de No Pain. et globalement, bah, tout le monde est dedans, hein, les trois Dreads ainsi que les Inceptors. Euh, ensuite ici, le, celui qui est en orange derrière, c'est celui qui file le plus 1 pour casser les Litani et derrière, euh, le petit en rouge, c'est celui qui file le bonus d'Advance qui ne me servira pas à des masses, je pense, sur cette euh, sur cette liste. Ensuite, j'ai mis ici, pareil, 5 Inceptors, qui sont, encore une fois, à plus de 24 pouces du bord de cette ruine là-bas, euh, pour éviter de me prendre des tirs gratos euh, de plateforme de tir. J'ai mes trois Dreads, pareil, qui sont hors de portée, éventuellement des tirs des plateformes T1. Et, euh, et j'ai juste infiltré, pareil, cette escouade-là. Euh, j'ai pris soin aussi de me mettre à plus de 24 pouces, ici, euh, pour le positionnement des, des éventuelles plateformes. Et, euh, et puis, bah de, de, de, de me positionner sur un quart de table, potentiellement sur un objectif, euh, voilà. Éventuellement, bah si j'ai pas le T1, je pense qu'ils attireront sans doute les feux euh, des, euh, des serpents, enfin des, euh, des spinners, mais euh, on, fait, on fait avec, hein. il y a un moment on pourra pas tout esquiver, ça tire loin, donc on pourra pas tout faire. Euh, voilà pour ça, donc euh, je commence la partie, j'ai 7 points de com, et on va passer au déploiement des Eldar. Donc moi j'ai choisi de me déployer en paquet, en château, parce qu'on est plutôt serré au fond de cette boîte qui chante les sardines. Et euh, tout le monde est là, tous les farcirs les spinners bien au fond pour tirer très loin et avoiner toute la partie. Et dans cette ruine là, comme disait tout avant, j'ai mis mes trois plateformes pour avoir... Euh, le centre de table à apporter Et tirer euh, Sur tout ce qui vient au centre de table J'ai mis mes War Spider Le plus au bout possible Pour pouvoir aller chercher euh, les secondaires Et on espère que ça va bien se passer Et on rajoute que tu as mis Et tu l'avais déjà dit hein, dans ta présentation d'armée Mais tu avais mis tes 5 euh, dragons en FEP Voilà je te propose qu'on passe au premier jet de la partie. On fait le premier jet de la partie. <rire> Initiative, t'as un de quelle couleur de J'ai un, un des blancs blanc ouais, et, et moi, je vais faire un lourd 3. Ah, et moi, j'ai un, un des noirs noir. Oh là là, le suspense est à son paroxysme. Attention. Pau. Oh et voilà, et ben non. je vais commencer. Premier tour pour Mehdi. Super. La partie débute. Exactement. Donc c'est le début de mon tour 1 et de ma phase de commandement et je vais récupérer un point de commandement et je vous retrouve après ma première phase de move. Fin de la phase de mouvement, euh, je vais commenter un petit peu, euh, j'ai déplacé 3 Shining Spears pour aller essayer de se farcir euh, les, euh, les Intercessors, euh, c'est des, des infiltrateurs, infiltrateurs. ou oh, pardon pour eux. Euh, je vais peut-être même essayer de les charger en leur donnant un double move avec un Seeker ici. J'ai fait suivre M Seeker aussi euh, juste histoire qu'il contrôle comment ça se passe là-bas. Euh, J'ai pas bougé euh, mes spinners. J'ai essayé de me donner avec euh, trois Dark Reapers une ligne de vue sur un châssis euh, là-bas. Euh, rien de particulier par ici. Là, j'ai fait avancer mes deux groupes de Warp Spider. Un pour aller chercher ce quart de table là. Et je vais aussi aller chercher celui-là par un petit stratagème qui va me permettre de tirer et de rebouger de 7 après. Ça risque d'être sympa. On va attaquer la phase Psy. Tu nous rappelles qu'eux, ils, ils vont collecter les données table là. Okay. Voilà. Sans transition, la phase de Psy Exactement, direct. Okay. Direct, cash. Qu'est-ce que tu nous as prévu euh, Allez, donnant. le sort qui, euh, euh, qui m'intéresse le plus, c'est le double move. Alors, on va préciser un petit truc, puisqu'on on, on, l'a fait hors champ, hein, mais euh, on n'oublie pas que les Black Templars ont un stratagème qui permet, quand une unité est à 24 pouces d'un Psyker et que le Psyker jette un sort, et bien bah sur un, un point de sur un 4+, ça ignore le sort. Fort de cette donnée-là, tu as mis ton Psyker hors pour de sort portée. Du double move, hors de portée, hors des 24 pouces de mes infiltrators. Et c'est sur du 7, premier sort de la partie. Attention Nickel. Un petit péril du pour vois. le premier sort de la partie, ça, ça annonce du lourd. <rire> exactement. <rire> Qu'est-ce que t'en fais de ce péril Mais Je vais euh, je le relancer, relancer comme, évidemment. Exactement. A pas de débat. Donc tu passes de 9 à 8.com 8. et évidemment on relance. Alors, doublasse, reroll, doublasse, ça se fait quand même rarement ouais, sur ouais. la chaîne. Ah ça va. Et ton sort passe. Voilà, je vais donc avoir mon double move. Sur les shinings. Et hop, les shinings font un petit bout, se positionnent sur l'objectif, se mettent à portée de charge et à portée de lance. Je vais réduire de 1 euh, ta sauvegarde. Ah, c'est méchant ça. Sur du 7, ça Tiens. fait 5, ça passe pas. Euh, je vais donner, je vais faire un exécuteur avec lui. Alors c'est bien parce que c'est pas comme le, le smite, je n'ai pas obligé d'avoir oui, oui. une ligne de vue. C'est propre. Sur du 7 mais je suis un farcir. Donc je fais 7. Vas-y, mets ton exécuteur, je ne tente pas de dispel là-dessus. Un des 3 je considère qu'ils vont mourir autour, Autour. donc, donc ça en fait tant tu... Tue... Ah. excuse-moi, mais je suis Black plein monsieur. J'ai donc des pain à 5 sur les blessures mortelles. Voilà, ah, il ne meurt pas, pas et donc PV. je n'ai pas mon deuxième, 1, ah là. Oui, donc, oui, monsieur. Un PV. Deuxième sort pour le farcir, la relance des blesses sur du 7, sur cette unité-là. Et ça ne passe pas. Et tu as déjà utilisé ta réaction. de Exactement, exactement. Donc, euh, ben, on va passer à un autre La relance des touches sur les euh, Dark Reapers. Le guide Ça passe oui. le guide le guide oh, okay. passe, super. Fort bien. Et chance euh, sur, euh, euh, sur les plateformes au cas où. Oui, et je vais lancer chance sur les plateformes, sur du set qui ne passe pas mais j'ai pas utilisé ma relance de farcir. ouais celui-là. Celui je relance les deux. Et eh ben j'ai bien fait de relancer les deux parce que ça passe pas. Et je vais attaquer la phase de tir. Donc globalement ce que je vais essayer de faire c'est de sortir ces ces petits là. Ouais. Tu as du mal avec le nom. C'est des, des Marines. Appelle-les les Marines. Ouais, les Marines, les Black Templars. Ouais, voilà, les Black Templars. Avec euh, les Shining Spears, je pense que ça devrait suffire au cas où j'ai quand même euh, des Nice Spinner ici, mais j'aimerais bien les garder pour essayer de me farcir les, euh, les, les méchants euh, Plasma ouais. euh, là-bas. Je vais faire un Fire and fail ici, c'est que je vais tirer un petit peu dans n'importe quoi, rebouger de 7 et de ce fait, j'aurai le quatrième quart de table. Et ça, pour le secondaire, ça va faire du bien. Euh... Les plateformes n'ont pas, pas de portée. Et tu as après eux qui sont guidés, qui se sont mis en ligne de vue pour shooter un véhicule. Un ouais. véhicule. Ok. Je te propose qu'on commence euh, par ici. Ça te va Ouais. On commence ici. On te laisse faire tes tirs et on voit ce que ça donne par la suite. Donc il okay. y aura trois tirs de lance plus 12 tirs 12 de catapulte Douze tirs de moto. Ouais. Ok. Donc il a tiré. Euh, la lance a arraché un gars. Les catapultes Hurricane ont arraché le PV de, de l'autre. Donc ça fait deux marines de mort dans cette unité là. On continue les tirs. Du coup, au niveau de tes spinners... Non, non, non, d'abord, je vais euh, du coup, me rattraper un tirant avec ma moto euh, ici. Et le farcier en question tue un euh, même moi non, un infiltrateur de plus. <rire> du coup, pour continuer à tailler dans le gras dans les infiltrateurs, euh, Mehdi utilise son ExArc qui tire sans ligne de vue pour continuer à tambouriner là-dedans. Et ce gars-là me soustrait encore un infiltrateur. Ça pue du cul hein, pour eux, je pense que c'est plutôt clair. Même sentence avec du de la deuxième escouade de Dark Reaper qui va tenter de se fumer celui-ci. On va le filmer, savoir si tu le saignes de, de décitir. Ah, ça fait trois tout à l'heure qu'on a fait deux. C'est ouais. bien qu'on augmente à chaque fois un petit peu. Ça touche à trois. Une reroll de touche. Euh, non, c est, c est, c est, tu veux pas là. Ça démarre lentement côté de le Dark. Reroll de bless sur du sur du trois. Hein. Et euh, c'est magnifique. Oh là là là là là là. Je, en plus, je m'emballe dans les figurines. C'est un carnage. Ok, bah il est, il est toujours en vie. Ok, donc les, euh, la dernière escouade de Dark Reaper va s'activer, on a les deux lanceurs anti char qui vont tirer dans l'impulsor euh, avec lequel ils ont une ligne de vue qui est celui-ci. Ouais. Et le lanceur qui a une portée de 36 va tirer sur notre survivant puisqu'il n'a que lui à porter. Tiens, on, on fait le lanceur dans sa mouille, est-ce que tu vas le tuer As-tu arrivé Ah, ça augmente un petit peu, on est sur six. Je pense que là, il, il risque de canner. Il y a moyen sur du 3, utilise je, je dis pas ma la, de merci. Voilà. Pas de relance de touche là-dessus, vaut mieux la garder sur le char. Et après c'est sur du 4 et c'est euh, PA -2. -2. J'ai ma save à 3, mais on a vu à 5 de Black Templar, c'est pareil. Et ben voilà, c'est fini, il est mort. Merci, bonsoir. Les deux tirs de lance les deux tirs de, de, de gros lanceurs sur le châssis, les deux touches Force 8. C'est sur du 3, la petite reroll des blesses du chapitre. Mmh, as, rigol, as As, rigol, As, bienvenue je dans la famille. Tuer et j'ai mon invue à 5 euh, parce que ça fait plaisir. Non, c'est raté, je prends donc 3 la damage ouais. sur mon impulsor. Ici, toujours dans la phase de tir de Mehdi, il va activer ses, ses Warp Spider. elles vont tirer et ensuite faire un Shining, un Fire and Fade, ouais. pour pouvoir aller chercher le quart de table proprement puisque là il est euh, à moins de 6 pouces du centre, ce qui lui bloquerait sur ce quart de table. Ok, les, les, les, les, les euh, War, Spider. War Spider ont réussi à enlever encore 3 PV sur l'impulsor, sur donc il a perdu 6 PV, et euh, ils vont bouger ces conkinous. Donc avec ce move, ses camarades capturent le quart de table. Donc je vais commencer à faire tirer mes Night Spinner, je pense faire tirer les 3 dans euh, les plasmas euh, là-bas. Les Inceptor. Gravis, alors là on va justement on va parler d'un petit trick Black Templar qui est assez intéressant sur cette unité là. Euh, je vous rappelle que j'ai mis euh, sur une des figurines qui est marquée avec elle a un petit marqueur de socle, je lui ai mis le crux d'obsidienne qui dit qu'elle réduit, euh, lorsqu'une attaque lui est allouée, elle réduit les damages de 1. Et du coup, ça va me permettre euh, sur les spinners, en l'occurrence qui, qui font du damage, d'utiliser un stratagème euh, qui pour un PC me dit que si euh, une attaque est allouée avec un damage de 1 sur une unité MK Gravis, j'ai plus 1 à ma sauvegarde. Donc en fait, lorsque donc je vais utiliser, je vais utiliser un point de com pour l'utiliser sur eux, et lorsque je vais euh, tanker les sauvegardes sur le gars avec euh, avec leur euh, le crux d'oxydienne, je passerai ma sauvegarde à 2+. Et en plus, euh, j'utilise la physiologie transhumaine sur euh, sur cette unité-là, ce qui veut dire que j'ai claqué 2 points de com pour les protéger, mais ils ne pourront être blessés qu'à 4+. Je sens que les spinners tirent à force 7. Voilà, euh, donc on va pouvoir procéder au tir. Ok, 2D, 6 tirs. 10. 10. Les 10 touches. Sur du, du 3, 3 monsieur. Une relance de touche. Est-ce que ce ne serait pas un propre. full touche C'est très propre. C'est très très propre. Et donc maintenant sur du 4. Oui monsieur. Grâce à la physiologie Oui. Blesse à 4. Et ma relance... Attends, celui-là. Il y en a 4 et... Et il y en a 5. Donc es, ça va, es, c'est correct. Sachant qu'il y a un 6. Le 6 cpa- PA... Moins 4. Le 6 cpa PA moins 4 et euh, damage 2. Yes. Du coup, celle-ci en premier, j'ai l'un vue à 5. Euh, un vu à 5 qui est raté. Et j'ai le pain à 6 puisque je suis dans l'aura. Donc, c'est raté. Je perds 1 PV. Euh, et ensuite, je continue. Donc, celle-ci, je vais les tanker. Il me reste 2 PV. Donc, je vais les tanker 2 par 2 sur le Crux Obsidienne qui a perdu 1 PV. Donc, sur du 2+, elles sont tankées. Et sur du Ro 2+, Doublasse, doublasse, doublasse, euh, ça voudrait dire qu'il meurt lamentablement, sauf si j'arrive à claquer un 6, euh, ça m'embête parce qu'il y a encore du spinner. Donc, je vais utiliser encore un point de com pour les sauver. Donc ici, je perds qu'un PV et j'ai le Finopane à 6. Ok, donc j'ai claqué 3 PV, quand même, 3 points de commandement sur ce pack-là, ça, ça suce beaucoup. Euh, et du coup, j'ai perdu 2 PV sur euh, le Crux d'Obsidienne. Deuxième spinner, 2 6 tirs ça fait 4. Ça sera bien moins efficient. Ça touche à 3, une petite reroll de touche. Ok, et ça blesse à 4 avec une petite reroll de bless. Ok, il n'y a pas de 6. Et donc celle-ci sur du 2 toujours. Elle est sauvegardée. Et il nous reste encore le troisième spinner. C'est parti. Ah euh, ça fait 10 tirs. Qui vont toucher sur du 3 avec une reroll des as. Enfin une reroll, une reroll de touche, pardon, pas des as. OK. Et ensuite, ça va blesser sur du 4 avec, encore une fois, une petite reroll sur un jet de blesse. Alors ça, c'est la rirole. OK. Et ça, c'est le cassé. Vas-y. OK. Donc, on en a 5 qui passent. Euh, il faut que je les fasse une par une. Sur du 2+, elle est tankée. Sur du 2+, elle est tankée. Sur du 2+, elle est tankée sur du 2, craque pas mon gars, et la dernière c'est du 2. Non Il meurt finalement Non non non Fin au à 6 allez je peux le faire oui Il a tenu, le cru que ça a tenu, donc euh, bah du coup j'ai pas perdu de figurine. J'ai tanké les trois spinners avec euh, mon pack d'Inceptor, euh, euh, moyennant 3 points comme quand même. Hein. Très beau. Et donc c'est la fin de mon tour. Je vais faire le débrief. Euh, j'ai marqué quatre quarts de table pour les secondaires. J'ai tué une unité ici de Primaris. Pour l'attrition, c'est important. Pour l'attrition, ouais. c'est important parce qu'il sera obligé de m'en tuer deux. J'ai collecté les données d'Octarius ici. Ouais. Et j'ai enlevé 6 PV euh, à l'impulsor. Et 2 PV à mon Crux Obsidian qui a tanké comme un bûcheron. Et seulement 2 PV. Seulement deux PV. C'est vrai. Euh, je vous propose qu'on passe au tour 1 des Black Templar. Ok début euh, du tour 1 pour les Black Templars j'étais à 7, 5, 4, 4 points j'en ai claqué 3 du coup je repasse à 5 euh, et j'ai quelques aptitudes à faire donc on va se porter par ici pour qu'on voit ça. Euh, globalement on a Elbrecht qui va donner une full reroll des touches sur ce pack d'Inceptor-là, donc euh, voilà, ça c'est basique. Ensuite, on a euh, Grimaldus qui va donner le à no 5 sur ce pack-là, donc là, c'est une Litanie qui passe sur du 2+, ok, elle passe, et ensuite, il va donner une, euh, un plus une attaque à, euh, à ce, bon vieux, euh, ce bon vieux Elbrecht, euh, Lui-même, voilà, parce que là j'ai pas trop, trop d'autres unités. Non, je vais le donner aussi aux, aux Inceptors, plus une attaque sur les Inceptors pour me prémunir en cas de charge opportune de ces petites unités qui sont très mobiles. Donc euh, voilà pour ça et après bah, le reste j'aurai des aptitudes à faire en, en fin de phase de en fin de phase de mouvement et surtout j'ai aussi mon euh, mon maître des forges qui lui va donner le plus un en CT à ce dread là phase de mouvement euh, assez importante je pense sur ce tour 1 parce que ça va dynamiser aussi l'action sur les prochains tours donc euh, j'ai pris mon temps pour la faire mais euh, globalement voilà ce que j'ai mis en place alors, ici déjà, on a euh, cet impulseur-là qui a fait euh, un move pour poser son gros cul au centre, tenir l'objectif. On notera que euh, avant de bouger, j'ai déchargé mon apothicaire qui est venu se positionner ici. Et à la fin de sa phase de mouvement, il a soigné 2 PV sur, euh, sur le crux d'obsidienne. Donc, ce qui permet de repasser euh, full potentiel sur l'escouade de plasma. Euh, L'escouade de plasma, elle, elle, elle s'est juste mis en place, il y en a deux qui sont venus chercher des lignes de vue sur les Warp Spiders qui sont là. Il y en a un qui est resté bien en avant parce que l'idée c'est de pouvoir repousser ces gros fuseurs qui ont une portée que de 12 et de pas proposer mes, mes, mes, mes, Dreadnought, mes Dreadnought Redemptor aux fuseurs. Donc en gros, ça me permet de rester protégé et de garder, euh, de garder eux qui sont venus bouger pour prendre une ligne de vue sur nos amis les Shining Spears. Qui sont juste là donc eux, elles vont se prendre plasma et puis euh, les différents types d'armes que j'ai sur sur ces châssis ensuite j'ai déchargé un impulsor ici je suis euh, j'ai déchargé les, euh, les blade guards qui sont venus bah, bouger au maximum pour aller charger les camarades qui sont dans le châssis ensuite l'impulsor a bougé se rapprocher vers le centre faire un écran par rapport au personnage et le maître des forges a réparé 3 pv sur ce châssis puisqu'il répare 3 PV nets grâce à son trait de seigneur de guerre. Et globalement, voilà, on a fait le tour. Donc, euh, je vais me charger de saigner deux unités pour mettre mon attrition, de me poser au centre de façon à mettre euh, au minimum trois points sur le, le serment de l'instant. Et, euh, et voilà, on aura fait, on aura fait le tour. Ce qui est important surtout, c'est que euh, ces blade guards là, après leur charge, se repositionnent correctement pour euh, aussi empêcher l'arrivée des, euh, des dragons dans cette zone-là. Je vous propose qu'on passe à ma phase de tir. Commencer ici, je vais tirer avec le Redemptor qui est là, c'est lui qui a le moins de lignes de vue et donc euh, si je fais tirer l'autre Redemptor en premier, je peux, il peut se retrouver à hein, enlever la première figurine et du coup m'enlever les lignes de vue. Donc je vais faire tirer le premier Redemptor là-dessus et si c'est pas suffisant, je ferai tirer le deuxième. Le premier Redemptor n'a pas suffi, il aura fallu le deuxième pour salver l'unité. Les Redemptors ont donc tiré, je passe à la suite. Là ici, j'ai mes deux Inceptors qui sont en ligne de vue, qui vont mettre. Et eh bien, 4 des 3 tirs dans les Warp Spider. Évidemment, je ne surchauffe pas, ça n'a aucun sens. Je vais donc faire euh, 2 des 3 tirs par figurine. Ça fait 2, 4, 6 et 3. Ça fait 2. Ici et ici. Je vais donc te toucher à moins 1. Euh, je vais donc te toucher sur du 4 ⁇ mais je rappelle que j'ai passé la full reroll avec euh, ce bon vieux Elbrecht. Le G, de toute façon, est, est bien cocasse. Et après, c'est de la force 7. C'est sur, sur du 2 pour te saigner. Euh, et c'est PA-3. Euh, et euh, c'est un flat, mais bon, c'est qu'un PV. Donc, euh, tu as ça de sauvegarde à 6. Je pense qu'ils vont mourir. Il y a 2-6. Mais ça nous fait 5 morts. Et donc, cette unité est wipe. C'est 2 flats C'est 1 flat. flat C'est un damage. Mais j'ai un Exarch qui a 2 PV. Ok. Donc, du coup, tu as un qui Alors, ouais. Ouais. Donc, Exarch qui survit. Puisqu'on a passé 5 blessures. Ouais. Donc, il y a l'Exarch qui survit à 1 PV. Voilà. la survie de l'Exarch, on va utiliser le bolter lourd de notre maître des forges qui fait 3 gros pruneaux qui touchent à 2. À 3. À 3, du coup, puisque j'ai le moins 1. Il y a tout qui... Je force 5, je blesse à 3 et tu en as 2 APA-2. Et il double as. Écoute, il est dead. Ça me, fa... Ça me... Ça me valide mon attrition. Tourne. Ok, fin de phase de tir. Donc j'ai enlevé les deux unités que je voulais enlever les Warp Spider et les Shining Spears, ce qui m'assure mon attrition. Maintenant, je vais aller charger avec mes Blade Guard pour aller récupérer le flanc là-bas. Euh, les Blade Guard qui sont ici vont donc charger. Mais Mehdi a un petit coup d'esgroupe à me faire. Exactement, j'ai un petit coup des secondes à faire, c'est que j'avais remplacé leur aptitude par euh, le fait que quand tu finis un mouvement de charge à moins d'un pouce de l'unité de War Spider ah, Donc il faut que je réussisse ma charge pour que ça valide entièrement dans un décor, sur un 3+, plus, je ferai un des trois mortels Alors déjà je te fais ma charge, 8 je la garde, donc je vais pouvoir finir mon mouvement Vas-y, est-ce que tu passes ton 3+, plus Magnifique non, donc euh, je vais pouvoir te découper en deux. Ok, je suis donc arrivé à ma charge, J'aurai que trois Blade Guard qui vont pouvoir taper. Pourquoi Parce qu'en fait là, j'avais une importance à laisser mon petit cordon euh, de façon à protéger mon Redemptor et à éviter d'avoir euh, des FEP euh, dans mon, dans mon yomf. Donc ça obligera ben, les, les, les FEP à, à aller ailleurs. Euh, en en l'occurrence du coup, j'en ai, ai trois qui tapent. Ici, du coup, c'est trois attaques par blade guard. Il y en a un qui est sergent et j'ai mon choc à C'est euh, donc parti. Je vais le toucher sur du 3+, plus. ok. Et après, c'est de la force 5. Je vais le re-blesser sur du 3+, plus. et euh, CPA, euh, CPA-3, monsieur. Tu as donc des sauvegardes à 6. Sauvegarde à 6 de Medimé. Ah, il me fait 2 6 le coquinou, eh bien vas-y, c'est 2 damage flats, donc tu pas intérêt à enlever l'exarc pour essayer d'économiser des PC, tu peux donc enlever 3 figurines. Le combat se clôture, je viens donc graver cette figurine-là, même si euh, elle va potentiellement pouvoir bouger avec ce, son aptitude de War ce n'est pas grave, je la grave quand même parce que ça me fait plaisir. Et j'ai globalement ici fini ma phase de combat, euh, tu as perdu 2 figurines, morale à combien pour les War Spider Tu as perdu 3 figurines, ouais. Moral à combien pour les Warfighter J'ai moral à 8. Eh bien écoute, vas-y. Sur un 6, ça craint Non, 5 et 3, 8, ça tient. Donc, euh, cette unité reste au euh, cœur à cœur et on arrive à la fin de mon tour 1, je vous fais le débrief. Fin du tour 1, donc qu'est-ce que j'ai fait globalement en termes de scoring euh, J'ai mis mon attrition à 3 points, j'ai mis aussi euh, le tenir l'objectif central à 3 points, le secondaire de mission. Et au niveau de, du serment de l'instant, je le fais aussi à 3 points, Un point parce que je n'ai ni désengagé, ni, ni raté de test de morale et euh, Deux points parce que je suis entièrement dans les six plus du centre. Donc j'ai mis 3 points sur chacun de mes secondaires. À la fin du tour je tiens trois objectifs puisque j'ai plus de figurines euh, sur l'objectif qui est ici. Je lui enlève donc. On rappelle à juste titre que même si sur cet objectif-là j'ai enlevé les shining spears, même si j'ai enlevé les shining spears sur cet objectif-là, il le tient encore puisque c'est la particularité de ce scénario. Cet objectif lui appartient, il est sien, il n'est pas mien, il n'est pas perdu sur le champ de bataille. Euh, ce qui nous amène globalement à la fin de mon tour 1, et on passe au tour 2 des Zeldars. Donc début de mon tour 2, je récupère un point de commandement, je passe de 7 à 8. J'ai marqué 10 points de primaire et je vais attaquer... Grâce à cet objectif, bravo euh, ouais. C'est bien joué, bien joué Et je vais attaquer ma phase de mouvement et on se retrouve après. Donc, j'ai effectué ma phase de mouvement. Euh, j'ai fait avancer mes d'ailleurs Avenger pour aller chercher encore un quart de table. Euh, je me suis fait un peu écraser là gentiment, mais euh, du coup, tout ce qui tire loin, c'est resté loin. J'ai décalé mes euh, Shining Spears pour essayer encore de leur donner un double move et venir chercher ce quart de table là. Et le mouvement important, c'est que j'ai désengagé avec les Blade Guard dans ce quart de table et j'ai pu me retrouver dans celui-là. Alors, petite, euh, petite précision concernant ça, moi je l'avais euh, aussi loqué pour une bonne raison, c'est aussi que je, euh, je voulais tenter d'utiliser le stratagème, euh, le stratagème euh, Black Templar pour, sur un 4 de plus, empêcher des engagements, sauf que dès, que, dès que Mehdi active un mouvement avec l'unité des Warpsider, elle gagne le mot clé vol et du coup le stratagème ne marche pas, puisqu'il ne fonctionne pas sur les unités qui ont le mot clé vol. Du coup, je n'ai pas pu faire mon petit subterfuge. Et moi, j'ai gagné un quart de table. Ok. Euh, j'ai fait aussi avancer mes Dailleurs Avengers un petit peu tout le monde, parce qu'effectivement, sur ce scénario-là, on garde les objets, même si on n'y est plus que l'adversaire n'est pas venu dessus. Donc tout le monde va avancer petit à petit. Enfin, tous qui survivent vont avancer sauf la gunline line de tir défensif. Il n'y a pas spécialement besoin d'avancer. Exactement. On passe à ta phase de psy Ouais. Et donc je vais lancer le double move sur les Shining Spears sur du 7. Et eh bien tout rond. Tout rond. Ça va passer et ça va me permettre d'aller chercher le quart de table Et qui mène. Et nos petites Shining spire viennent poser leur boule juste là. Et de préciser que les Dyer Avengers qui sont derrière vont aussi collecter les données d'Octarius dans ton quart de table. Dans mon quart de table. Donc je vais donner avec ce farcir là la relance des touches pour ce pack de Dyer Avengers sur du 7. Ça passe. Je donne le fill no pain, donc la chance sur les plateformes sur du 7 aussi. Ça passe. Je vais changer, je vais prendre ce farcir-là. Et lui, il va lancer la relance des blesses sur le véhicule, sur du 7. Ça passe aussi. Ça passe Et là, pour le coup, je vais utiliser un point de com et je vais essayer de te le dispel sur du 4+. stratagème Black Templar, allez. Eh ben non, c'est raté. Du coup, je perds un point de com, je suis à 5, je passe à 4. Et il me reste un sort avec lui. J'ai une ligne de vue, je vais faire un smite. Sur le véhicule, sur du 5. Ça passe, des 3, 3, 3. et mince. Et 3 finopaines à 5 sur les blessures mortelles. Joli. 1 PV, vas-y. Début de la phase de tir. Donc globalement, il faut que j'arrive à coucher euh, ce transporteur Impulsor. Euh, J'ai deux packs de Ripper ici. J'espère que euh, qu'il va tomber. Et ce qui tombe, eh bien, je vais essayer de l'avoiner avec le reste, avec euh, les spinners les plateformes qui seront apportées, vu qu'on est déjà dans le centre. Ok, Et donc ouais. si, si je résume ton séquençage, déjà c'est les, les, les Reapers qui vont tirer là-dedans. Voilà. On oh, voit ce que ça donne déjà pour ça ouais, ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Tout dans le châssis. Première donc, unité de la Reaper dans l'impulsor. Je vais d'abord tirer les deux, les deux, les deux, les deux tout seuls là, pas l'exarc. Les deux lanceurs anti char. Sur du 3. Je ok, la reroll des re touches. Les touches elle est passée. Force 8. Ça blesse sur du 3 reroll puisque je suis euh, sous malchance. Et euh, j'ai CP 2 hein, donc j'ai ma ouais. save à 5 ou mon invue à 5 Allez, il faut tanker maintenant. Non, donc je prends 6 PV flat. Net, ouais. propre, sans bavure. Et il y avait les deux le lanceurs du, du patron. lanceur Reaper. 1, 2, 3, 4, 5, sur Lui il du... touche sur du 3, les rerolls ont déjà été utilisés. Et tu vas blesser sur du 5, c'est de la force 5 sur de long du 7. Et ça fait rien. Donc j'ai perdu 6 PV, j'en avais déjà perdu 1. Un... Ah oui pardon, t'as la reroll des blesses. Excuse moi Oui, c'est vrai. Il y en a une de mieux. Euh, c'est parti. Eh non, donc je repère un PV, j'ai perdu 7 PV, j'en avais déjà perdu 1, ça fait j'ai perdu 8 PV, il m'en reste plus que 3 sur ce châssis. On va donc activer la deuxième escouade, je suppose. Exactement. Ok, deuxième escouade, c'est parti. Même même tarif. Les deux gros lanceurs anti char touchent. Oh la reroll parce que ça fait plaisir. Ça blesse. Allez, j'ai pas réussi une seule, save à 5. Est-ce que je vais en réussir J'en réussis qu'une. Je prends donc 3 la PV. 3. Il m'en restait plus que 3. Il est donc détruit. Alors, dans un premier temps, est-ce que le châssis oui. explose non, et ensuite j'ai 5 mecs dedans, est-ce que euh, sur un As ça fait des morts oh. Non, il n'y a pas d'As, ça fait plaisir, je vais donc euh, débarquer immédiatement de mon châssis. J'ai débarqué de mon châssis, j'ai une figurine qui a été captée l'aura euh, du Cénobite qui file le Finopane à 6, ça c'était important et ça avait été anticipé sur ma phase de mouvement précédente et après le reste est venu s'engranger dans le décor, même si je n'offre pas de couvert, au moins je capte un petit peu de bloc pour baisser les lignes de vue potentielles de mon adversaire. On continue la phase de tir. Ici du coup j'offre des lignes de vue par contre à Shining euh, Spear qui vont décharner les catapultes Shuriken. Et c'est euh, c'est shining spear. On n'a absolument rien fait sur les blade guard. On passe à la suite. Ici, nos petits d'ailleurs avengers vont tirer sur les squads de blade guard qui s'est infiltré dans les rangs adverses. Et du coup, je prends un petit pv que je vais mettre sur le plus éloigné de la bande. Et donc, je vais faire tirer les plateformes dans les blade guard qui sont dans le décor. Et évidemment, je vais utiliser un point de com pour passer la physiologie transhumaine. Il me blessera donc que sur du cactus. Allez, c'est parti. Ça va shooter sec. 3D, 3 tirs. C'est propre. Bien. Wow. Ça fait 7. Et un, 7. Sur du 3. Plus. 3 plus, ouais, oh, c'est voilà pas eux qui avaient le guide. Non, le guide, tu l'as ah, mis pardon, sur le Oui, tu t as, t as fait Donc sur du 3, t'as ah, une bon. petite reroll des familles. Ok, et maintenant c'est sur du 4, monsieur. Je sens que ce jeu... Ah bon, tu noteras que la physiologie n'a servi à rien puisque s'il si, y avait éventuellement ce 3. Et ça passe évidemment sur une euh, 4 plus invulnérable oh, qui est tankée non. lourdement. Je viens de tanker une phase de plateforme, ça, euh, c'est beau, on adhère. Donc Du coup, vu que mes plateformes, euh, elles ont été euh, pas à la hauteur de mes attentes, je vais faire un fire and fail et les reculer de 7. En utilisant ce stratagème là. Donc le patron euh, Dark Reaper il va tirer dans les euh, Blade Guard et les deux, euh, les deux normaux vont tirer dans le Dread. Je commence par les deux normaux sur du 3. Euh, force 8 en du. 7 sur du roi 3. Ça ok. Reste. Et à moins 2. Donc j'ai euh, ma save à 5 ou mon vu à 5 de Black Templar, c'est au choix. Je fais mon double as, je prends donc 6 PV flat. Et évidemment, je suis dans l'aura du Feel No Pain de, euh, de mon Cenobit. Et il le donne à mes châssis. Ce qui veut dire que sur du 6, j'annule les blessures. J'en annule une. Je prends donc 5 PV dans ce Dread. Le lanceur qui part dans les Blade Guard. 3 ah, tirs. Tir. Il s'est pas saucé de ouf. Là, ok. À bless à, à, à 3. T'as une petite reroll de blesses que tu n'as pas utilisé. Ok, il y en a 2. Il y en a deux. Euh, deux c'est p 2 c'est paire moins 2. Oui. Et donc, on va la mettre évidemment sur notre ami qui est là et qui ignore la paire 1, 2. Donc, c'est sur du 2+. Je fais un petit As que je vais pouvoir tenter d'ignorer avec un 6 de Finno pain. Non, je oh, perds un donc PV. un PV sur notre ami. Et là maintenant, toutes les blesses qui vont être allouées à cette unité devront partir sur lui. suis la phase de tir. Et du coup, ce spinner va commencer à ouvrir les, les hostilités sur les Blade Guard. Les 2D6, ça nous fait 8 tirs qui vont toucher sur du 3 avec une petite frérole. Ah, t'as failli me faire un peu touche. Et tu vas blesser que sur du 4 car je suis un bon euh, en, en pleine physiologie. Eh ben écoute, joli, la petite frérole qui nous offre un 6. Là, t'as tout intérêt à m'offrir, à m'obliger d'abord à tanker, oui, tanker celle-ci ouais, puisque je n'aurai que la 4 plus 1 vu. Euh, donc ça part obligatoirement sur celui qui ignore la pa 1 1 2 Donc c'est parti. Euh, la première sur lui... 4 plus 1 vue, ça passe. Ça passe. La deuxième, 4 plus 1 vue, passe elle passe pas. pas. Ça me fait 2 damage, mais j'ai un film no pain, monsieur. Feel no pain à 6. Allez, il me faut un 6. Ah, non, j'en ai pas. Donc, il est mort. Et ensuite, la dernière, elle passe sur du 4 plus 1 vue sur un autre camarade. Et elle est tankée. Deuxième spinner, je vais tirer dans les euh, plasmas. Deux décitiers. Ça, ça fait, fait 8. 8. <rire> 4, 6. 8. Sort du 3, 3 plus, plus. Petite as fait. c'était la reroll là celui que tu as relancé Non, c'est okay. qu un qui était tombé. Ok, full touche, Mehdi, aura de la full touche, c'est propre. Euh... Blessa à la 3. C'est très propre, il y a 1-6. Il euh, y a un 6 qu'il faut évidemment mettre en premier sur celui qui réduit les damage, on est d'accord Ouais. Qui est full, donc je vais le mettre sur le, le mec qui a réduit les damage. Un vue à 5 sur euh, le, la crux d'obsidienne, ça passe. Et après, celles-ci, elles sont donc sur du 3 euh, et je vais les faire euh, bah, 3 par 3. Donc ça d'abord, ça part sur le crux d'obsidienne a 3+, j'en rate une Phinopaine à 5, puisque je vous rappelle que j'avais passé la litanie sur eux. Il perd 1 PV, et donc il lui en reste encore une à 3. Ok, ça tient, donc tu m'as enlevé 1 PV sur le Crux d'Obsidienne. Oh là là là là Dernier Spinner, ça part dans les Blade Guard ce coup-ci, et 2 bon. euh, tirs, ça nous fait 7. 5, 6, 7... Sur du 3... De touche. Une petite rirole de touche, ok. Et après, ça blesse sur du 4. 4, je suis toujours avec ma Fifi, ma ziozio, ma physiologie transhumaine. Et, et la petite des rirole de blesse, très joli, très joli shoot. Il y a deux -6, 6 qui partent sur les invus et ça qui part sur la save à 2. Concrètement, tu veux mettre quoi en premier Les invus. ça n'a pas grande incidence. Les invus sur du 4+, ça fait ça euh, fait deux dégâts. Et j'ai deux filles no pain à 6, ah non c'est deux dégâts chaque fois pardon, oui. j'ai raté deux invus, ce qui fait 4 euh, filles no pain, ce qui fait 4 filles no pain. Ok donc j'en ai un qui meurt ici puisqu'il faut il faut que deux blesses passent pour en tuer un. Oui. Et maintenant les euh, trois save à 2+, euh, je vais les faire une par une parce que j'ai éventuellement une reroll à claquer, donc on va voir ça, euh, ça passe. Celle-ci, elle est ratée. Donc, je vais prendre les, euh, les deux Phylenopein à 6 dessus. Donc, je ne perds qu'un PV et la dernière à plus. elle est ratée. Allez, euh, bah celle-ci, je vais la relancer. Celle-ci, pour le coup, la dernière, je la relance avec un point de com. Asri et donc, j'ai deux Phylenopein à faire dessus. Asri. Ok, donc, je repère un Blade Guard, ce qui fait qu'il ne sont plus que deux dans l'unité. Et donc, fin de ma phase de tir. J'ai longtemps hésité à charger les Blade Guards avec mes Dyer Avengers Et finalement, euh, j'en ai convenu avec moi-même que c'était une mauvaise idée. Donc ça sonne la fin de mon tour. Je marque les 4 quarts de table. Surtout grâce euh, aux War Spider qui sont ici. Mes Shining Spears qui ont pris le Double Move. Euh, dans les unités enlevées, j'ai enlevé un véhicule qui me fait marquer 2 points. J'ai tué 3 Blade Guards. J'ai enlevé 5 PV sur ce Dread là et c'est déjà pas mal. Et donc, quart de table et j'ai collecté aussi euh, une deuxième fois mes données d'Octarius. Donc, ça me fera marquer 4 points en fin de partie. Fin de mon tour. Tour 2 des, euh, des Black Templars. donc la partie commence, euh, on est parti fort, hein, on sait pas trop, on n'a pas, pas trop perdu de temps à se regarder dans les yeux, donc on va continuer dans ce sens là. Euh, je mets 15 points de primaire puisque je tiens 3 objectifs, celui du centre et les deux dans les diagonales, donc ça c'est bien. Euh, ensuite, je vais euh, faire mes aptitudes de phase de commandement. Avant ça, je regagne un point de com, je suis tombé à 2, je repasse à 3. Et euh, au niveau de mes aptitudes, j'ai deux litanies à lancer, plus euh, certaines aptitudes. Ça se passe ici, les amis. Euh, alors, on a lui qui va jeter le Phinopein à 5 sur les plasmas, donc pas c'est bon. Ensuite, il va jeter le plus une attaque et il va le jeter sur euh, une unité à 6 pouces. On va la passer sur, bah, euh, sur Elbrecht sur du 2 ⁇ elle ne passe pas. Donc les c'est bon. Ensuite, on a Elbrecht qui va donner la full reroll des touches au pack d'Inceptor qui est là. On a euh, le Maître des Forges qui va filer le plus un hit au euh, Dread Redemptor qui est juste ici. Et c'est le tour de mes aptitudes et je vais donc pouvoir immédiatement partir sur ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. Alors euh, globalement, qu'est-ce que j'ai fait Voilà, ben je euh, suis sorti des bois. Euh, parce il bah, y a une belle saturation en face, et euh, si je lui donne petit, mes unités à petit feu, je vais me les faire, euh, je vais me les faire soustraire. J'ai mes Inceptors qui ont fait une jolie Advance à 6, et donc qui ont pu euh, faire un, un joli jump ici. L'idée c'était que deux euh, arrivent à avoir euh, ligne de vue sur les Shining Spears, j'aimerais bien les salver. Euh, et puis après, on commence à avancer avec cette unité-là. Les Blade Guards sortent du bois, viennent s'avancer aussi. Le châssis se met sur le centre de la table pour avoir le, le secondaire du centre de la table. Mais de toute façon, il y a Elbrecht aussi qui est en plein milieu. Et après, euh, j'ai mon Dread qui a suivi derrière. Il a regagné 3 PV grâce à, euh, grâce au Maître des Forges. et, euh, et ensuite et ensuite et ensuite, j'ai euh, ce Dread-là qui est venu. Malheureusement en arrière, mais alors déjà il repoussera les FEP pour éviter que je prenne des, des mecs dans mon camp et en plus, je vais salver ces deux-là. Et il y a lui qui, qui a commencé à s'avancer pour entrevoir une, une percée euh, de la ligne de tir et une percée. Euh, et pour finir, mes blade guards qui sont venus prélever euh, la dîme euh, craft world, c'est-à-dire les âmes égarées de ces êtres euh, freluches du 41e millénaire phase de tir, je vais activer mes Inceptors, qui sont pour rappel en full reroll. Donc, ils ont advance, je ne toucherai qu'à 4, mais ils sont en full reroll avec Elbrecht. Donc, normalement, ça stabilise bien. J'en ai deux qui vont partir là-dedans. J'en ai deux qui ont des lignes de vue dans les Dark Reapers qui sont là. Et, euh, j'en ai un qui, euh, n'a pas de portée là-bas. Donc, il va mettre ses pruneaux dans les squats qui est derrière. Euh, donc voilà, euh, je suis obligé de split parce que là, bah, au niveau des cibles, euh, je peux pas tout faire. Quoi. Du coup ici, on a enlevé, euh, on a enlevé deux, il y a deux invus qui ont été ratés. Donc euh, comme j'ai surchauffé pour ces deux-là, c'est euh, l'Exar qui a été enlevé. Donc il y a que l'Exar qui est mort. Et après pour les trois autres, je me suis un peu emballé. J'avais pas du tout la portée sur les Dark Reapers. Du coup j'ai sou soustrait euh, la DIM, Donc euh, cinq Dire Avengers qui sont décédés. Voilà, ça, ça fait plaisir. Euh, globalement, là, j'ai réussi à enlever les deux Warp Spider grâce au Dreadnought qui est ici. Euh, j'ai réussi à enlever un petit PV à l'Exarch grâce à l'Impulsor qui est ici. Et, euh, et voilà, du coup, je continue mes tirs. Il me reste... Alors là, je vais faire un euh, petit coup sympa. Donc, ça va être la relique de notre, euh, de notre Mega Bolter euh, qui, pour rappel, peut cibler une, une, figurine, euh, peut cibler une figurine personnage c'est les Psykers. Et, euh, et si je la touche, il prendra des trois mortels. Donc à 24 pouces, je me suis positionné pour avoir ce Psyker là. Pour avoir ce Psyker là. Donc je vais le cibler avec mon Bolt, cherche, sorcier. Euh, C'est parti. Donc je te mets trois touches sur du 2+, les trois passes. Donc déjà tu prends des 3 blessures mortelles, puisque mes touches sont passées. Ça fait une blessure mortelle. Et ensuite, tu peux... Je peux annuler sur du 5. Parce que es, c'est ton seigneur de guerre, c'est ça Parce que c'est un farcir et que, et que les mortels, c'est... Celles au péril du warp, c'est sur du 2. Et celles qui sont euh, normales, okay. c'est sur du 5. Ok. C'est sauvé. C'est sauvé Et du coup, les trois tirs de Voltaire lourd qui ont touché, qui vont blesser sur du 3. Et euh, ça, s'est cassé. Ok. Et du coup, ça, c'est PA-2, euh, PA monsieur, s'il vous plaît. T'as ton avion à 4, en fait. Donc, tu prends 2 damage sur lui. Et j'ai un film of Pain. À 6 du coup, c'est ça oui. Ça, c'est le trait de seigneur Oui. Et ça prend 2 PV sur le patron. Là, globalement, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre un Dread et je vais prélever l'escouade qui est devant pour que l'autre Dread puisse tout mettre sur le, le farcir. Donc, le premier, pla... le, premier, euh, le premier Redemptor à tirer, j'ai réussi à enlever 4 euh, loustiques dans cette unité-là. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une figurine et qui en plus, d'ailleurs, n'est pas le sergent, donc elle risque sérieusement de partir au moral. Et, euh, et du coup, il perd l'attention messière sur cette figurine-là. Il ne l'a plus et ce qui va me permettre d'activer mon deuxième, mon deuxième Redemptor et de mettre mon plasma et ma nacelle dans sa mouille. Bon. C'est parti, je vais donc mettre la nacelle euh, sur lui et le plasma. Euh, Mehdi utilise un stratagème qui lui met, qui met moins 1 à la touche. La nacelle, comme je cible une unité qui a le -Vol, elle a plus 1, moins 1. Donc, je vais toucher sur du 3 avec ma nacelle qui d'abord fait des 3 tirs qui en fait 3, qui touche sur du 3 et qui va te blesser force 7 sur le genre du 4, qui va te blesser sur du 3, ça t'en fait 2 APA moins 1 et euh, c'est 2 flats par, par échec. Il y en a une qui passe, ça fait 2 final 6 pour lui. Et il reprend 2 PV, il en avait déjà perdu 2, il lui en reste donc plus que 3, si je dis pas de bêtises. Attends. Ok, donc je vais euh, surchauffer évidemment avec lui. tirs sur le Dread, ça en fait 5, qui vont toucher sur du 4+, Ok, il y en a deux qui passent et qui vont blesser sur du 2. Ok, un vu à 4. C'est redondant. Ok, un vu à 4. T'en réussis une, t'en rates une. Est-ce que tu utilises un point de com' pour la relancer Ouais, c'est trois flats. Ok, ouais, ouais. vas-y, le point de com' pour la relancer. Eh bah, ben, c'est sauvé. GG. GG, il donc il survit avec ses trois PV, l'animal. Euh, J'en suis. Euh, je sais pas, j'en suis pas, pas ouf. Mais bon, il mourira arriver un moment, il va mourir, on le sait tous. En euh. tant que Black Templar, tu pourrais dire Quelle diablerie Quelle diablerie, effectivement, en tant que Black Templar, je peux le dire Quelle diablerie euh, Et au, en vérité, j'ai fait le tour de mes tirs il me reste juste les petits tirs de pistolet Bolter lourd qui vont partir là-dedans. Et c'est bien tout, et on arrivera rapidement à phase de charge. Ok, phase de charge euh, Première charge ici les Blade Guard vont déclarer en charge notre ami qui est ici et le personnage. C'est une charge à 7 au plus loin puisque c'est le personnage qui est le plus loin. C'est parti pour la charge à 7. Eh ben écoute, c'est 8, on y va, on s'envole. Je continue mes charges, je me placerai après. Ici, c'est de la charge quasiment auto, elle est passée. C'est la fête du slip. Tu n'as même pas utilisé la relance des charges de Black Des Black, Tamplas, des Black effectivement. Tout le monde est arrivé au corps à corps. Je vais donc m'activer en premier évidemment sur son personnage. Pour rappel, euh, c'est l'unité dont le, le sergent a la lame de Mordred. Donc, le petit sergent qui est ici, là. Et la larme, pas la larme de pardon, l'épée de jugement. Donc, c'est une épée qui fait force plus 3 damage, 3 PA moins 3. Euh, il a quatre attaques sur son profil, plus une parce qu'il charge, c'est donc les blancs. Et trois attaques, et trois attaques plus une parce qu'il charge sur son copain. Je mets tout sur, euh, sur euh, Toto. Donc, je touche sur du 3. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau La lame passe pas trop mal. La lame, du coup, elle est force, elle est force 7. Et euh, l'autre, en fait, je blesse sur du 3 pour tout le monde. Il n'y a, a pas trop de débat là-dessus. Allez. Oh, la purge sans nom de cette affaire Ok, euh, celle-ci, elle fait 3 flats et celle-ci fait 2 flats. Et c'est des invues à 4 pour ton personnage. Allez, allez, allez euh... Tu as raté l'invue à 4 qui fait, euh, qui fait euh, 3 flats il faut clamer, claquer sa relance. Tu peux claquer ta relance si tu le souhaites. Ouais. Et c'était une magnifique Par relance. Par contre, tu as trois fils de, de à 6. 6. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez Non Ah, quel pur sans Il survit à 1 PV. PV. Et donc, comme il a une lance chantante, c'est sur du 2 et re sur du 2. Donc, sur On du chante. 2. Ouais. Et re sur du 2. Et il chante bien. Il chante plutôt bien. Ouais. Il y a de la PA Il y a de la PA... Il n'y a pas de PA. Ok. Save à de plus. Voilà, monsieur, c'est save. Et il y a aussi lui, du coup. Effectivement. Sur 8-3. <rire> Et hey Alors Si c'est lui qui enlève un PV à mon Blade Guard, je serai quand même un peu désarçonné. Non, ça va. Du coup, on passe immédiatement à la phase de morale. Notre ami le d'ailleurs Avenger a perdu 4 potes. Il a commandement à 8. Et euh, bah, 4 morts et 4 ça fait 8, c'est bon. Donc euh, ce mec là survit au moral. Et euh, vous noterez que comme il fallait faire un petit jet de dé, Mehdi a jeté le dé tout doucement. Comme si ça allait avoir une incidence sur les points. Enfin qu'il soit hors champ. C'est psychologique. Pour éviter le hors champ. Euh, voilà, là-bas ça a été prélevé. Et puis bah, là on est resté dans le corps à corps. J'ai eu aucune, aucun mort là-dessus. Je vais donc vous clôturer mon tour et vous faire le récap au niveau des points. C'est parti. Fin de mon tour 2, niveau scoring, je remets l'attrition puisque j'enlève euh, j'enlève deux unités de Dire Avenger et j'ai perdu qu'un impulsor sur mon tour, donc ça c'est bien, 3 points sur cet objectif-là. Au niveau du serment de l'instant, je mets deux points puisque j'ai mon impulsor complètement au centre et un point parce que je n'ai ni battu en retraite ni raté de test de morale, donc re 3 points sur cet objectif-là. Et enfin, je remets 3 points puisque je recontrôle toujours et encore l'objectif du centre. Je mets donc 9 points de secondaire sur ce tournoi. Ça clôture mon tour, on passe au tour 3 des Craft World. Début du tour 3 des Craft World, je passe de 5 points de commandement à 6 et je vais attaquer ma phase de mouvement et on se retrouve tout de suite après. On rappelle que tu mets toujours 10 points de primaire puisque grâce à la survie de cet animal-là, à savoir le Dire Avenger qui est Objectif sécur, tu prends donc l'ascendant sur l'objectif hein, puisque du coup sinon je te l'aurais contesté, on aurait été deux de chaque côté. j'avais un autre farci. Ouais, aussi. mais du coup on aurait été deux et deux, du coup c'est contesté. Ouais, exactement. Alors, il serait peut-être peut ouais. encore du coup encore à toi puisque je te le reprends pas. C'est à réfléchir, en tout cas il n'y a pas de débat puisque le Dire Avenger est ici. Et puis cet objectif-là, il est toujours contrôlé depuis le début avec le lancement des Shining spears. Ouais. C'est un, un, un secondaire qui est quand même bien appréciable pour les unités qui se projettent et qui, oui, qui meurent ensuite avec le rendu 5. Clairement. Le clairement. rendu 3, pardon. Le rendu 3. <rire> ok, on passe à la phase de move de Mehdi, on se retrouve une fois qu'il a bougé. Donc fin de ma phase de mouvement et par un subterfuge euh, fort désagréable, je n'ai pas pu désengager euh, mon Dire Avenger. Alors j'en ai parlé tout à l'heure du stratagème que j'ai pas pu faire sur les Warp Spider. Là, on, là en l'occurrence sur le Dire Avenger, j'ai pu le faire et j'ai fait un 4, donc il est resté bloqué. Euh, ce qui a fait que Mehdi a préféré aussi laisser son Psyker dans le corps à corps parce que s'il désengageait son Psyker, il ne pouvait pas jeter de sort. Et là, le seul moyen de me décliquer mes, mes Blade Guard, ça sera psy. Exactement. Donc, pour la phase de mouvement, j'ai fait arriver euh, de Fep... Les Fufus Voilà, pour essayer de, de fusérer... Euh, de fuser. on dit d'un De fuser, pardon. D'un même, Excusez-moi. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Euh, J'ai fait euh, bouger mes Shining Spears pour yes. tirer un petit peu et éventuellement aller cliquer les, les, les fufus euh, adverses. <rire> euh, J'ai décalé un petit peu euh, mes euh, Dark Reapers pour avoir une ligne de vue sur le Dread au bout là-bas. Et voilà. Et voilà, ben tout ce petit monde est resté un peu paquet, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ces deux. On ne l'a pas dit, mais tu as approché les batteries pour garder la tension messière sur ton... Exactement, sur ton exactement. Je te propose qu'on passe à ta phase psy. On va passer à la phase psy. Je vais faire un premier exécuteur d'un E, ça passe sur du 7. Ça ne passe pas, mais je suis farcir. Et je vais relancer les deux. Et là, ça passe. Il n'y a rien qu parce faut. que tu fais un gros, un gros jet Non, il n'y a rien. C'est okay. D3. vas-y, fais ton D3. Une. Et je ne tue pas une Et figurine. surtout, j'ai un Finopane à 5 parce que je suis Black Templar, monsieur Oh ah là là Et oui Donc, je vais faire un premier smite. Qui il ne passe, passe pas. pas. Et j'ai déjà rien. claqué marie roll Ok. B, bah, c'était magnifique. Du coup, euh, celui-ci, il va faire un, un smite. Le deuxième voilà, Ouh, un loup smite Celui-là, il passe à 11, il est dangereux, je vais utiliser un point de com, et sur un 4+, je te l'annule. Ah, je fais un 2, du coup, tu vas pouvoir faire ton d 6 mortal. Et ça fait 3, et je veux bien 3 d s'il vous plaît. Je te donne des dés déchargés. Finopen à 5. Et je prends 2 PV sur un euh, Blade Guard, et évidemment, je vais les mettre sur lui, qui n'est pas... qui est le plus loin, qui n'est pas engagé. Donc, j'ai un Farcir encore ici, il va relancer un smite. Troisième smite. Il passe à 7, 7. il te fallait 7, donc ouais. euh, c'est bon, vas-y, fais ton D3. Ça fait 1, euh, donc il est déchargé celui-là. Finopena 5 avec un déchargé, et non, donc je reprends une mortelle et ça me tue mon blade guard. Un Smite à 8, Smite ouais, à 8, et j'ai pas utilisé ma re-roll de farcir. Ouais, Six, il, 7, passe. 8, il passe, vas-y, fais ton D3. Allez, non, il est déchargé celui-là. Ah, celui-là. Il est aussi déchargé. Ok, et Finopena à 5 sur les mortels. Non, je reprends un PV sur mon sergent Bladeguard euh, avec l'épée du jugement. Il a bien envie que le glas résonne euh, au niveau de, du jugement. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et dernier smite avec le Warlock qui est un petit smite puisqu'il ne pourra faire qu'un seul dégât et il n'en fera même aucun. C'était un smite à neuf là, pour le coup, ça commence, ouais. à, ça commence à être difficile à passer, ouais. bon. T'as fini ta phase de psy J'ai fini ma phase de psy. tout condensé vie. et tu m'as enlevé et... euh, 4 PV de blade guard, hein. Lui, il lui en reste deux. Lui, on a mis un petit cœur, il lui reste qu'un PV, mais lui, lui, lui, il a perdu un PV. Euh, donc, euh, donc, pour pas qu'on se mélange, on va mettre un deuxième petit PV ici. Voilà, comme ça, on, tout est clair. Et Donc, on va attaquer la phase de tir en espérant que ça se passe un petit peu mieux que la phase de psy. Euh, globalement, je vais faire tirer ces Reapers dans, euh, le, dans dread le Dread ici. Je vais tirer avec mes Fuseurs dans le Dread euh, là-bas. Comme prévu. Euh, les Shining Spears, elles vont tirer un petit peu dedans et charger euh, les Fuseurs. Ok. Et après, euh, après, il restera les plateformes et, les, et, et oui. les Dreads et on va voir ce qui va se passer oh okay. déjà avec ça. Bouze oh cool. tir de catapulte. Donc là, c'est les Shining Spears qui vont non. tirer sur euh, les 8 sectors. On a 8 tirs de catapulte Shuriken et 2 tirs de lance. Je n'utilise pas mes relances. Euh, merci, ça fait qu'il ça fait, n'y ça fait, a que ça qui passe, on est d'accord Il ouais, n'y ouais. a, a pas de 6. On est sur de la save à euh, 3+, plus. je perds 1 PV. Donc pour rappel, le porteur du crux obsidienne a été réparé, donc ils sont tous full. Et là, du coup, je mets le PV sur celui qui est ici. Maintenant, il y a les deux tirs de lance. Sur du 3. Sur du 3, ça blesse. Sur du 3, T'as pas utilisé ta relance des blesses, il n'y avait pas je besoin. Et si je dis pas de bêtises, c'est perd beaucoup, non euh... C'est quoi quoi, je crois les lances. Mais de toute façon j'ai mon invu à 5, monsieur. Et c'est raté. Et c'est deux damage flat. Ça me tue donc lui et ça me fait perdre 2 PV sur notre ami qui est juste là. Sauf que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des Phinopain à 5. Donc sur la première blessure qui a été posée, j'ai oublié de faire le Phinopain à 5. Et elle est passée. Donc lui n'a, excusez-moi, pas perdu de PV. Et sur les deux invus qui ont été ratés, sur la première, Phinopain à 5 je ne perds qu'un PV, et sur la deuxième Finopenhain à 5, je ne perds qu'un PV, donc au final, il n'est pas mort, et il a survécu à un PV. Du coup, cette unité s'active, l'exarc va tirer avec son lanceur là-dedans, et notre ami va tirer là-dedans. Donc, je fais les deux, euh, les deux normaux, sur du 3, Ouais, ça touche le châssis, c'est sur du 3. Relance de blesse. La relance est passée, ah. elle ne blesse pas, et j'ai la vue à 5 du châssis, elle ne passe pas, je prends donc 3, 3 flats, moins 2, puisque je suis un dread. Enfin moins 1, excuse-moi, j'ai réduit les dames 1, je... Ah, je prends ouais. 2 PV, pardon. Et le lanceur arrive à soustraire le dernier PV de cette figurine. Il est donc mort. faire tirer un pack de Reaper, le lanceur Tempest va tirer dans les fuchus euh, adverses. Et les deux Dark Reaper classiques vont tirer dans le Dread là-bas. C'est des plasmas, pas des fuseurs, mais on te on, on, on, on, on, on le pardonne, c'est pas évident les Space Marines. Allez, on laisse Mehdi tirer. Les et deux... on se retrouve après. Pour ces Dark Reapers-là, on réussit encore une fois à passer une blessure non sauvegardée. Du coup, je reprends 2 PV là-dessus et ça ne fait rien sur mes Inceptors. Tr troisième troisième et dernier de Reaper, pack de Reaper. La même chose. Allez, même sentence. On se retrouve après. Bah, même joueur joue encore. On a réenlevé 2 PV sur le Dread et toujours rien sur les Inceptors. Le Dread a donc perdu 6 PV pour l'instant en tout et pour tout. On continue la phase de tir de Mehdi. Euh, ouais. Sachant qu'on a, a fait tirer globalement les, les guerriers Aspects ainsi que les shining. Et là on va commencer à arriver sur les gros non, je vais Ah vrai, -bas. les fufu, les, <rire> les fufus, les fufus, les fufus Donc là les gros fuseurs qui se sont placés à 12 pouces vont pouvoir envoyer la foudre sur le Dread ouais. Du coup c'est parti, les 5 euh, fuseurs vont pouvoir tirer Donc ça touche sur du 3-Reroll ouais. d'un jet de touche Puisque euh, c'est ton, ton domaine de Craft World Oui, mais ils ont une relance des 1 à la blesse. À la blesse, pardon. Donc là, tu as une reroll de une touche. Ok, c'est bon, donc il y a 4 touches qui passent. Maintenant, tu blesses sur du 3. Et euh, pas besoin de reroll, donc c'est parfait. Et à moins 4. Et à moins 4. Donc moi, j'ai mes à à 5 parce que je suis Black Templar, monsieur, dame. J'en ai réussis une, et donc je vais prendre 3d6. Ouais. Donc j'en prends une, 4-3. Ça fait 4 au total. 4 et 4, 8. Je prends donc 8 PV sur mon Dreadnought. Mehdi utilise dans la foulée son Fire and Fade. Il passe à 5 PC et il rebouche derrière pour aller se cacher derrière ses conteneurs. Vas-y, premier spinner ici, dans les Blade Guard là. Mehdi me tue un Blade Guard et me met deux blessures sur l'autre. Euh, donc euh, on continue. Deuxième spinner, la même chose. Ce spinner là ne fait rien pour le coup. Et le dernier, même chose. chose. Allez, on le filme le dernier pour voir. 6 tirs. tirs. Toujours la même sentence. Hein, ça touche à 3. Il a une Fouh. petite reroll de touche. Hop, ça se craque un petit peu. Ça se craque bien même sur les jets de touche. Ça blesse à 3. Une petite reroll de blesse. Et euh, ça s'est bien craqué, il n'y a pas de 6. Save à de plus. J'ai savé. Mes blade guard restent tel quels. Les plateformes dans les blade guard, Ça fait 3D, 3 des 3 3 des 3 tirs. 3D, 3 tirs. 1, 2, 3, 4. Ça touche à 3. Petite relance de touche. Et ça blesse euh, à 3. Force 12. Ouais, mais sauf que je suis Black Templar. Et donc, tu ne peux jamais me blesser sur du 1 ou du 2. Avec mon vœu de 5 plus invulnérable. Donc, les deux sont des échecs. Petite reroll. Il y en a 2 qui passent. Et j'ai des lourdes invues à 4. J'en réussis une. Tu passes donc ton gros DC Damage. Mais t'as... Ouais. Et euh, oui, bah lui, il lui restait qu'un PV quoi qu'il arrive, donc c'est bien lui qui meurt. Donc ma phase de tir qui était absolument magnifique, elle euh, n'a enlevé euh, aucune unité. Euh, J'ai quand même fait pas mal de dégâts sur ce dread là. Ouais. 6. Là, j'en ai fait 8. Euh, là enlevé... t'as enlevé un Anismentor, ouais. Et là t'as enlevé deux blade t'as prélevé du monde blade quand même, hein, et même et as enlevé un au corps à corps. Oui. Mine de rien, tu t'en pas compte mais t'as quand même prélevé du monde malgré tout. C'est ça... gentil de me rassurer. Mais je te rassure, t as, t as prélevé quand même. Si on fait le calcul en point de ce que tu as tué, tu as tué quand même du monde. Après c'est vrai que sur la eux on tankait euh, les, euh, les, les spinners et les les euh, plateformes et, et j'ai pas utilisé de physiologie transhumaine. Ouais. Tu noteras. Il n'a pas utilisé de, ph de physiologie transhumaine. <rire> on arrive à la phase de charge. Je vais charger euh, ici, ouais. c'est quasiment une charge auto. charge auto. Après, on va voir ce que tu fais en termes de move pour… Euh, Magnifique. Euh, bah, tu peux t'envoler avec, euh, avec euh, tes 8 de move. Alors, attention, on va faire un petit point rail. règle. Euh, je rappelle que quand, euh, quand on est en phase de charge, on perd l'aptitude vol, euh, donc en fait sauf si on a une infanterie, on ne peut pas traverser les décors pendant une charge. Donc ça veut dire que là Mehdi ne pourra pas euh, utiliser la, sa capacité à bouger en 2D pour venir se retrouver ici. Il va devoir soit faire le tour s'il veut passer de l'autre côté ou tout simplement cliquer le mec qui est devant. Mais euh, le mot clé euh, vol est perdu lors euh, de la phase de charge, ça c'est important. Pour les infanteries, ça ne fait pas de différence parce qu'ils euh, peuvent traverser les décors euh, franchissables. Mais pour les motards, ça fait une différence. Yes et donc j'ai quatre attaques. De force 6, PA-4 pour flat 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il va avoir du 2 damage et du coup, ce que je ferai, c'est que je vais les mettre sur mes blessures. Je vais les, je vais les infliger à celui qui a le crux oxydienne, euh, de façon à les passer en damage 1. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, ça touche à 3, monsieur Oui. Petit reroll parce que c'est ton craft world le monde, ok Et tu blesses à 3. Petit reroll parce que ça, ça fait plaisir. Ok, et donc moi je vais les mettre sur euh, mon Q d'obsidienne, donc je vais les faire une par une, perds moins 4, j'ai mon AVU à 5, ok, c'est un damage, donc j'ai toujours mon Finopane à 5, ok, donc j'ai perdu un PV, la deuxième elle n'est pas sauvée et je ne perds pas de PV, et la troisième elle n'est pas sauvée, pain à 5, et donc je perds 2 PV uniquement sur le petit derrière qui a le marqueur bleu, et donc je ne perds pas de figurines sur cette manœuvre là, par contre je vais pouvoir peeling conso taper. Mais d'abord, avant de faire ça, je vais activer mon Blade Guard avec son épée du jugement qui est toujours au corps à corps. Donc c'est lui qui a la priorité euh, sur la séquence. Et je vais mettre tous mes taquets sur le personnage. Est-ce que tu veux me caler à moins 1 pour Hit Je ne peux pas au corps à corps. Tu me l'as calé tout à l'heure, non non, non, non, non non, c'était au tir, excuse-moi. Ok, donc sur du 3 à la touche, ça touche pas trop mal. Et sur du 3 à la blesse, te craque pas mon grand, voilà, monsieur, vous avez 3 sauvegardes à 4+, si vous en ratez une, vous êtes séché en bonne et due forme. C'était celle-là. C'était celle-là. <rire> ah craquage de... Ah oui, craquage de PC. Les PC l'ont sauvé à deux reprises déjà, ce mec-là. Non <rire> 3 fils no pain, ça fait 3 dégâts, on ne sait jamais si tu fais 3-6. Ça s'est déjà vu, Mehdi, ça s'est déjà vu les 3-6 non, Not il est mort. today, il est mort. Donc, du coup, tu vas pouvoir faire taper euh, ton Dyer Avenger sur lui. Et après, je vais pouvoir faire taper mes euh, Inceptors sur eux. Alors, globalement, pour finir la séquence, euh, donc là, j'ai avancé à mes petits Inceptors qui sont avancés derrière. J'ai rien fait sur les Shining Spears. Et lui, il a bien failli me tuer mon Blade Guard. Il m'a obligé, obligé à faire une sauvegarde, mais j'ai pas fait mon As sur la sauvegarde. Mon Blade Guard est donc en vie. Ce qui nous amène à la fin du tour 3 des Craft On passe au Dewife. Et je vais commenter ce Tour 3 absolument magnifique où je vais marquer 3 quarts de table, donc deux points. Et puis, c'est tout parce que je n'ai pas tué de véhicule et je n'ai collecté aucune donnée d'Octarius. Et je suis bien content d'être heureux, comme dirait euh, Tour Hop. Tour 3 côté Black Templar, je remets 15 points de primaire hein, puisque j'ai trois objectifs qui n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes que je tiens. Euh, au niveau des différentes aptitudes de phase de commandement, euh, Elbrecht, il va filer la full reroll des touches. Euh, il va la mettre sur les, euh, il va la mettre sur les inceptors. Encore une fois, euh, notre ami qui est ici va renvoyer le, il va envoyer le à 5 euh, sur le Dreadnought qui est ici. Donc ça passe sur du 2+. Oui, ça passe. Et ensuite, je vais pouvoir jeter le plus une attaque que je vais passer sur euh, Elbrecht lui-même, sur du 2+, OK, ça passe. Et puis, je vais procéder à ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Ok, avant de vous commenter ma phase de mouvement à la phase de commandement, j'ai utilisé mon euh, un de mes deux. Il me reste deux points de com. Donc j'utilise mon point de com pour passer euh, une unité objectif sécure, à savoir mon blade guard. Il va passer objectif sécure. L'idée c'est que ici il y a une figurine objectif sécure. Je compte bien la salver. Donc elle va mourir et du coup ça va me permettre de filouter sur l'objectif qui est dans la zone de Mehdi. Donc voilà pour ça. Phase de mouvement, je rétrocède, on rétro-pédale, je claque mon dernier point de commandement pour utiliser l'aptitude de l'apothicaire à faire revenir des figurines. Du coup, je me suis repositionné, j'ai refait gagner ces deux PV à ce gars-là, et pour le PC, j'ai fait revenir un euh, petit plasma que je positionne sur l'objectif. Comme ça, déjà, cette blague de laisser cet objectif-là à Mehdi, toute la partie sans qu'ils mettent le cul dessus. C'est terminé J'ai euh, légèrement bougé mon Redemptor pour garder sa ligne de vue sur euh, les euh, Dark, Dark Reaper, Reaper, mais surtout pour gagner euh, le, petit, le petit Maître des Forges qui est arrivé tout freluqué et qui a fait gagner 3 PV à ce camarade-là. Euh, J'ai avancé le bloc central avec notre ami le Chaplain Grimaldus et le Dreadnought euh, Redemptor. Et j'ai notre ami Elbrecht qui va venir expliquer comment ça se passe à ces deux-là. Euh, voilà. Et pour finir là-bas, j'ai mon petit Dread qui a fait une manœuvre euh, aussi. Pour, euh, il, il était posé, tu vois, il était là. Il venait de tuer deux petits Eldar et il a senti des, des chocs sur le côté. Il s'est retourné et les mecs n'étaient plus là. Euh, donc il, il s'est dirigé dans ce couloir-là pour voir un petit peu ce qui se passait. Là, oh Qu'est-ce que c'est bah des, euh, des guerriers dragons, des guerriers à d'art. Donc on va essayer de les salver aussi. Euh, sachant qu'avec lui, je suis en profil dégressif parce que j'ai quand même perdu 8 PV. Donc faut pas que je me cutte. Et pour finir, enfin, vraiment, j'ai avancé euh, les Blade Guard. Donc là, vous voyez, euh, les Black Templars sont sur la map. J'ai aussi. Euh, Avancer de 14 pouces euh, la pulsor qui va venir charger les batteries histoire de les bloquer, d'obliger Mehdi à utiliser des points de com pour désengager tirer et pourquoi pas, euh, non je pourrais pas faire le stratagème de rester bloqué parce que j'ai plus de points de com, j'ai tout utilisé mais c'est pas grave, là on va bloquer le scoring de Mehdi et on va engranger beaucoup de points sur mon tour euh, je passe à ma phase de tir alors ici pour commencer je vais envoyer les trois tirs de Bolter cherche sorcier. elles vont pas chercher des sorciers, elles vont chercher des shining spears ces trois tirs qui touchent sur du 2 et qui blessent sur du 3 et ça te fait deux sauvegardes, APA-1, damage 2, save à 4. Ok, c'est save. Ensuite, on a le super pistolet de l'apothicaire qui va toucher, qui touche, qui va blesser, qui ne blesse pas, la messe edit. Les Inceptors ont désengagé et ne peuvent donc pas tirer. Euh, ce Dread-là, lui, va pouvoir tirer et va mettre euh, son canon plasma dans ces trois là euh, sa nacelle, euh, nacelle euh, anti-flyer euh, là-dedans euh, Sa grosse gatling là-dedans Et ses bolterstorms là-dedans On se retrouve une fois que la poudre est tombée euh, Le Dread prélève les deux Shining Spears Mais ne fait rien au Dark Reaper. C'est pas grave, c'est ainsi On continue la... La... Le... le prélèvement d'unité euh, Donc du coup mon hellbreach, il est comme un Fruitos Il est tout seul là mais c'est pas grave euh, ici, là-bas, j'ai éventuellement mes bolter storm qui vont pouvoir tirer. Je vais les faire tirer, euh, je vais les faire tirer dans les dark reapers du fond, tiens. Et, euh, ça, ça mange pas de pain. Euh, et après, il me restera ce dread là, et surtout ce dread là. On va savoir ce qu'il fait sur, euh, les dragons. Il va tout mettre dessus, et on verra au résultat. Du cool. coup, euh, ben, euh, voilà. C'est un craquage en bonnet du forme. Je tue un dragon. Il va falloir aller charger. C'est une charge à 8. Donc, euh, on verra tout ça tout à l'heure si ça passe. Il me reste donc ce Dread-là qui va mettre euh, sa Gatling et son Bolter Storm là-dedans et après gros plasma et nacelle de missile dans les plateformes. Ok donc évidemment euh, la stratégie a fonctionné puisque lui qui était Objectif Sécure est mort. Il y a même la trace de son... Il y a la euh... même <rire> Il y a l'Auréole qu'il a fait dans son froc quand euh, le, les coups de, de gatling sont tombés. Et j'ai réussi avec le plasma et la nacelle à enlever une batterie et à enlever deux PV sur une autre. Surtout, ce qui est important, c'est que mon gars objectif secure, c'est le seul, et donc je vais capter l'objectif-là, on y reviendra juste après. Euh, ce qui veut dire que j'ai fait, la, la, fait le tour de ma phase de tir. Euh, un peu tristouné parce que j'ai enlevé personne ici, et j'ai enlevé personne ici, ce qui veut dire que là, potentiellement, si je les charge pas, c'est des sources de scoring qui pourront éventuellement aller faire euh, des trucs très embêtants pour moi. Et ici, c'est des sources de, une source de létalité qui est encore en vie. Donc, euh, on va devoir, ça, je vais devoir dealer avec, je n'ai pas de ressources à proposer. Et après, ben, au niveau des charges, évidemment, euh, je vais envoyer mon impulsor dans euh, les batteries. Donc, je vais commencer par la charge la plus importante, euh, c'est celle-ci. C'est une charge à 8 et je vous rappelle que je suis Black Templar, j'ai donc une reroll native. Et ça si ne passe pas, elle passe à 7. Du coup, je la relance. Et du coup, elle passe. Euh, là, ça va être euh, une autre paire de manches. Vous euh, voyez ce que je veux dire euh, Donc là, ça c'est cool. Et là-bas, l'impulsor, il va charger les batteries. Tu veux overwatch? Euh... Non. Eh bien, je te charge les batteries. Et c'est réussi. Donc avec cette jolie charge, et je vais vous expliquer pourquoi j'active. J'ai deux choix d'activation. Hein. C'est le Redemptor ou le châssis. Là, ce qui est intéressant de préciser, c'est que si je faisais l'erreur d'activer euh, le Redemptor en premier, Mehdi pourrait intelligemment utiliser deux PC, m'interrompre tout simplement pour faire ça en fait, pour venir me contacter, même s'il tape et que ça fait rien, au moins il me contacte et je ne peux plus bouger. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque je vais activer mon Impulsor en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pile-in ici et venir bloquer un pack de, de comment ça s'appelle, de Dark Reaper. Je vais taper et je vais refaire un petit mouvement de pivot puisque maintenant, je me suis rapproché plus de ce Dark Reaper. et je vais pouvoir ici, à, la, à mon deuxième piline, me retrouver dans cette configuration-là. Euh, voilà, j'aurais quand même trois attaques à mettre là-dedans, même si c'est particulièrement anecdotique. Okay. Le Redemptor, par contre, la séquence est moins drôle. Ici, lui, il va piline ici et il va taper. Il a quatre attaques plus une parce qu'il est en charge. Il va toucher sur du 4 parce qu'il en profite dégressif. Mais tu... Il s'est craqué complètement. Il a fait qu'une touche. Ça, c'est bien triste et euh, il va te blesser sur du 2 et euh, c'est PA-3, euh, donc tu as une save à 6 et c'est D3 plus 3 damage. Voilà. Il a explosé un type. Mais euh, ce n'est pas suffisant. Euh, ici au niveau des PV enlevés, les batteries ont enlevé un lourd PV ici. Euh, ça c'est très bien. Et, euh, et ici ils n'ont pas tapé encore. Mais euh, est-ce qu'on ne est qu le filmerait pas en live Ouais. Histoire ah de ouais. vivre cette séquence incroyable. Qui est des dragons de feu qui tapent sur un drain out. Oulala tout touche. Ça va blesser sur du 6. Oh là, la, la fiche, la honte, si je rate un PV, eh ben voilà. Et tu m'as enlevé autant de PV que je t'en ai enlevé euh, oh, dans cette Lourde phase, de, de, corps phase à corps. De, ouais. de corps à corps. C'est un peu la fiche. Ok, fin de mon tour 3, donc ça s'est globalement euh, bien passé, notamment sur toute la phase de corps à corps et de micro qu'on a eu là-bas, mais j'y reviendrai après. Euh, j'ai réussi à enlever euh, Shining Spear et, euh, et ce petit gars-là. En fait, j'ai enlevé que deux unités sur ce tour -ci. Donc, j'ai enlevé Shining Spear et le d'ailleurs Avenger qui est resté tout seul, donc je mets deux points, ce qui me permet de mettre l'attrition. Euh, je suis toujours sur l'objectif du centre, donc je mets euh, je mets deux points là-dessus. J'ai PT1V, Je mets trois points là-dessus, pardon, euh, et surtout cumulé avec mon Blade Guard qui est objectif sécure, qui vient prendre l'objectif de mon adversaire, je mets donc cinq points sur ce secondaire-là. Au nez et à la barbe. Au nez et à la barbe. Euh, ensuite pour le serment de l'instant je mets euh, trois, deux points parce que j'ai une unité complètement dans le centre. Je mets pas le point puisque j'ai désengagé avec mon pack de d'Inceptor. Par contre je mets le point parce que je tue euh, bah, je tue un personnage et je tue un véhicule, je tue les deux, mais ça me permet de un point. Donc je remets en fait je remets 3 points sur l'House of Moment, je remets trois points sur le 5 euh, points sur le secondaire de scénario et je remets 3 points à l'attrition. Surtout ce qui est important c'est que je suis sur les 5 objectifs. Du coup, Mehdi va mettre 0 points de primaire sur son T4. Et euh, j'ai bloqué les guerriers feu, j'ai bloqué les batteries, j'ai bloqué les, dire, les euh, Dark Creepers. Donc là, ça lui laisse vraiment peu, peu de, de, de latitude de jeu. On va le laisser euh, dans cette situation pour voir un petit peu comment il s'en sort. Au de mon tour 4, je récupère un point de commandement, je passe de 3 à 4 je gagne à peu près 0 euh, points de primaire et je vais attaquer ma phase de mouvement. Et donc euh, maigre euh, phase de mouvement, j'ai choisi de laisser engager un pack de reaper et le, comme il est au contact au moins il ne pourra pas bouger euh, sur ce prochain tour là. J'ai désengagé les reapers qui ne pourront pas tirer, j'ai désengagé les plateformes qui ne pourront pas tirer j'ai désengagé, ici c'est très intéressant, j'ai désengagé les Fire Dragons que venu, je suis venu mettre sur l'objet et je vais claquer un stratagème pour qu'il puissent tirer quand même. De l'autre côté, j'ai déplacé un serpent, euh non un, un, euh, spinner. un spinner pour utiliser aussi ces tirs de catapulte. essayer de voir ce que je peux retirer dans cette unité là. Et euh, j'ai toujours la ligne de vue euh, sur le, euh, le Dread, oui. le dread euh, ici, voilà. Donc phase psy, j'ai mon Warlock qui va lancer, euh, qui va tenter de lancer sur du 7, le moins 1 à la sauvegarde. Et c'est un passe pas. 5 qui ne passe pas et qui est magnifique, que je ne vais pas relancer. Ok. Euh, je vais donc faire des smites avec mon Farseer dans ton guard. Ça c'est celui qui est derrière, c'est pas celui à moto. Celui à moto est mort. Ah oui, mais il y a un autre. Ah là. oui, mais c'est le Warlock, c'est lui qui vient de lancer. Et donc là, c'est celui qui est derrière qui va lancer un smite oh, okay. ici. sur du 5. Qui Ça passe un, en, un... en gros péril. Oui. Il lui reste un PV. Il lui reste un PV. Donc j'aurais. Vas-y, t'as un D6 à faire. Tu conserves le résultat Oui, je conserve. Je prends mon D6. Ça fait Non, un. toi c'est D3, toi tu prends un D3 un et tu D3 mets 3. un D6. Moi bon, j'ai un mais que j'annule sur du 2. Ouais, donc voilà, <rire> tu portes un mortel. En tout cas, tu as déjà claqué tes 1, ça c'est déjà pas mal. Exactement. Du coup, quand tu vas que faire que ton D6, tu vas pas faire de 1 logiquement. Ça ferait 3-1 d'affilée Non, tu fais 2. Moi par contre, j'ai 2 peine à 5 sur les mortels. Ok, mon Bladeguard se fait exterminer. Et il me reste un sort avec ce Farcir. Que je vais lancer, c'est un guide sur le, sp le spinner de derrière, sur du 7. Et ça passe, il sera guidé, il a la relance des touches. Phase Et de tir Et phase, euh, phase de tir, ça va commencer. Et phase donc, de tir Phase de tir, je vais faire tirer mes Fire Dragon dans le Dread. Pour 2 PC, hein, ça coûte 2 PC. ça coûte 2 PC, PC, il m'en reste plus que 2. Ok, c'est parti. Sur du 3, une relance de touche. Ok. Je fais dans mon froc, euh, tout qui blesse, 1 à 5, oui, j'en réussis 2, t'as euh, ton un D6, 4, 1, 3, il avait perdu 8 PV, avec les 3 qu'il vient de perdre, est-ce qu'il explose euh, Non, non, non, non, non. Euh, excusez-moi, 8 et 3, ça fait 11, il lui reste 2 PV, je m'emballe, il lui reste 2 PV, ça a 13 PV un Réaum Ok. Ok. Désolé de ce. Se... Aucun cette problème. Joie, cette fois, je vois. Cette fois, je vois. Du coup, mon Redemptor survit avec 2 PV. Okay. J'aimerais bien les fumer une bof à portes, ces mecs-là, quand même. Petit correctif on avait oublié de dire que j'avais perdu le PV de la honte. J'étais donc pas à 8 PV, mais à 9. Ce qui veut dire qu'il me reste qu'un seul PV sur mon Redemptor. PV de la survie, un peu celui-là. Donc, globalement, le... les Reapers vont tirer dans le. Dans le Dread. Dans le, dread le patron, sûrement. Euh dans les euh, Inceptor. Le, euh, le spinner pareil dans les Inceptor. Il me reste deux spinners ici, celui qui est guidé. Euh, sûrement dans les Inceptors, je ne sais pas encore, je vais voir un petit peu parce que tu fais qu'il ne reste qu'un PV euh, là-bas, ça peut se tenter avec un spinner. C'est carrément vrai. Ouais. Et, euh, et après, la et après, là, ça mais tout plus. ça ça pourra pas tirer. Ouais. Ok, donc on va laisser Mehdi tirer. On se retrouve pour faire le bilan des pruneaux qu'il va envoyer. Ok, donc on arrive à la fin de phase de tir du tour 4 de Mehdi. Globalement, grâce à ce spinner, il a réussi à prélever le dernier PV sur mon Redemptor qui est mort mon Redemptor est mort, ce qui lui octroie deux points de victoire là-dessus. Ensuite, ici, il a encore rebondi, il s'est cassé les dents, euh, puisqu'avec mon petit gars qui réduit les damage 1, j'ai réussi à perdre un seul PV, mais autant vous dire qu'avec l'Invulnérable A5, le Finopaina A5, euh, c'est assez compliqué pour les serpents de percer euh, de percer l'armure le, le, le, de cette figurine-là. Donc, euh, ça continue à ricocher et ça ricoche encore. Euh, tu n'as rien enlevé sur le Dread ce coup-ci, il, ouais. il, a, il, a, il, a, il a sauvegardé les deux, les deux blesses que tu lui avais fait avec les Dark Reapers. Globalement, on a fait le tour puisque là-bas, il n'y a pas d'autres tirs. Ouais. Du coup, la phase de tir côté de euh, est terminée et on va attaquer la phase de charge. Ici, euh, Mehdi a pour plan de bloquer encore une fois euh, mes Inceptors avec euh, des trucs qui ne peuvent pas tuer au corps à corps. Donc, c'est ce châssis-là. C'est une charge à 7 pour Mehdi. Attention. Oh, Ooh. le châssis s'envole. Il fait 12 de move et donc c'est parti dans les plasmas. Donc du coup, suite à la manœuvre de Mehdi, il a tapé, il n'a rien fait. Moi, j'ai consolidé, j'ai tapé, j'ai enlevé un PV et là-bas, euh, on ne s'est rien fait mutuellement. Euh, ce qui nous amène à la fin du tour de Mehdi et on va le laisser débriefer son scoring. Et donc pour le débrief de mon tour, j'ai mis euh, trois quarts de table. Donc je vais marquer deux points. J'ai mis deux points de véhicule et j'ai toujours pas fait ma troisième action. C'est donc la fin de mon tour 4. Tour 4 des Black Templars. Euh, je mets 15 points de primaire puisque je tiens, euh, je tiens 1, 2, euh, 3, euh, 3, objectifs. Donc euh, c'est forcément plus que mon adversaire qui est à 5 sur la table des objectifs. C'est mathématique. Euh, phase de commandement, je suis à 0 PC, je repasse à 1. Euh, Elbrecht, il va se passer. La... Il va envoyer la reroll des touches sur le Dreadnought qui est ici. Euh, ça c'est fait ensuite euh, le chaplain va passer le finno à 5 sur, euh, sur elbrech on va l'envoyer sur elbrech le finno à 5 Mince. le finno à 5 il passe à 2 plus sur elbrech et en plus le plus une attaque il va le passer sur euh, le dreadnought Donc d'ailleurs le, le finno j'ai je vais le mettre sur le dreadnought je vous dis une bêtise et le et le et le le plus une attaque sur le Dreadnought aussi. J'ai du mal, hein Ok, donc les deux litanies sont passés sur le Dreadnought. Euh, et ensuite, de ce côté-là, il y a juste euh, notre ami, le maître des forges, qui va passer le plus un à la touche sur ce Dreadnought-là. Et il va aller s'emplafonner euh, pour broyer ce châssis en bonne et due forme. Euh, on se retrouve après ma phase de mouvement. Ok, phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette table de jeu alors globalement j'ai désengagé mes inceptors euh, tout simplement parce que euh, je veux anticiper sur le tour 5 et j'aimerais les projeter. Euh, donc euh, voilà, donc on a commencé un petit peu à avancer. J'ai laissé quand même deux figurines dans l'aura de l'objectif pour être sûr que même si j'arrive pas à péter le châssis, au cas où je rate ma charge, je rate mes tirs ou quoi, bah, j'ai toujours deux figurines dans l'objectif. Contre une, donc c'est moi qui l'ai. J'ai fait en sorte aussi de garder une unité sur le centre de table euh, pour être sûr de marquer à la fois le secondaire de mission, à la fois le house of moment et à la fois conserver du, du primaire. Euh, de ce côté là-bas, euh, côté de chez Mehdi, j'ai euh, désengagé le châssis pour laisser la place aux trois blade guards qui arrivent et qui en ont bien envie de rentrer dans le tas. Euh, et puis ça me permettra aussi avec le Dread de saturer un petit peu dans tout ce tas-là. Voilà pour ma phase de mouvement, on passe à la phase de tir. Bah, J'ai les euh, deux dreads qui vont pouvoir tirer le Potentiel, les Inceptors qui vont pas tirer puisqu'ils ont désengagé. Euh, J'ai quelques petits tirs annexes à droite à gauche mais c'est surtout les deux dreads et, euh, et donc je vous propose qu'on se retrouve une fois que ces deux grosses machines ont tiré. Fin de ma phase de tir, alors globalement ce que j'ai fait c'est que j'ai réussi à enlever euh, j'ai réussi à enlever un PV, mais ça c'était tout à l'heure je crois, c'était au corps à corps, et donc vous l'aurez bien compris avec le plasma je n'ai absolument rien fait sur ce châssis, je me suis coté, j'ai fait un petit, jet de, un petit jet de nombre de tirs, un petit jet de touche, un petit jet de blesse, par contre je me suis collé une mortal wound parce que j'ai surchauffé, euh, en revanche j'ai enlevé les trois dark creepers qui étaient là avec la gatling et la nacelle, euh, ensuite, j'ai réussi en revanche à enlever 12, 10 PV sur euh, ce spinner-là avec euh, le plasma de, euh, du Redemptor qui est en centre de table. Et j'ai prélevé deux Dark Creeper sur, euh, sur cette unité-là, et ce qui nous amène à la fin de ma phase de tir et dans la foulée à ma phase de charge. Le Dreadnought pour sa charge, c'est parti. Alors la charge à deux, forcément, elle passe pas. Mais comme je suis un bon Black Templar, je vais utiliser des dés qui ne sont pas déchargés. Et comme je suis un bon Black Templar, j'ai ma reroll de charge et eh ben, la charge à 5 ne passe pas. J'ai donc raté ma charge. Ce euh, spinner va vivre et continuer à m'agacer. Euh, et là-bas, j'ai les Blade Guards qui vont charger sur euh, le petit perso qui est juste là. Et ici, je suis sur une charge à 8 aussi. C'est parti, elle est ratée. La petite reroll qui va bien, on a un Black Templar. Eh ben écoute, ça ne veut pas, ça n'a pas voulu charger au T4. J'ai pas d'autres charges à faire, ça m'amène directement à la fin de mon tour suite à tous ces échecs. Fin de mon tour 4, du coup, euh, bah, le fait que je rate mes charges, ça me, ça me bloque un petit peu dans ce que je voulais faire pour finaliser un petit peu ma phase de scoring, euh, notamment bah, péter un châssis pour le serment de l'instant et ramener les, les blade guards dans son camp pour récupérer aussi l'objectif son objectif primaire. Et au passage, me rentrer du secondaire supplémentaire, donc ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait Quoi qu'il arrive, je tiens le centre. Donc là, ça me met deux points sur le serment de l'instant et ça me met euh, trois points sur le secondaire de scénario. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a parce que comme j'ai désengagé, je ne mets pas plus de points sur le serment de l'instant. Euh, comme j'ai pas tué de véhicule ou de personnage, je mets pas plus de points sur le serment de l'instant. Et comme j'ai tué qu'une unité et euh, mon adversaire en a tué tout autant, du coup, je mets pas de points d'attrition. En revanche, euh, bah, je vais laisser… Médi mettre des primaires sur son tour 5. Moi de mon côté au niveau primaire, je suis capé, j'ai déjà fait mes 45 points. Et donc je vous propose qu'on arrive au cinquième et dernier tour de cette partie. Donc début de mon tour 5, je vais remarquer un point de commandement qui passe de 1 à 2. J'ai marqué euh, 10 points de primaire et je vais attaquer mes mouvements et on se retrouve après. Et donc phase de mouvement de mon tour 5 euh, J'ai déplacé mon spinner là pour essayer de lui donner un double move Pour aller chercher ce quart de table là Avec eux je suis allé chercher, avec mes Fire Dragons Je suis allé chercher le quart de table de mon adversaire euh, Là ça n'a pas bougé J'ai pris mes persos et je vais essayer d'aller me taper avec euh, du Blade Guard et, euh, et je vais essayer de buffer mes Dark Reaper ici Là, globalement, hein, pour, vous faire le, pour vous faire le point, là, il y a une avance en scoring pour les Black Templars. Ce qu'il faut faire pour Mehdi, donc, c'est prendre les cartes de table. Donc, comme vous l'avez compris, avec son double move, il va, les chercher, il va essayer d'aller chercher les euh, quatre cartes de table ici. Il faudra qu'il passe son sort pour ça. Ensuite, euh, il peut encore marquer des points sur le fait de péter des véhicules. Ça, ça peut lui rapporter des points. Et après, éventuellement, limiter mon attrition par la suite. Mais globalement, euh, ça va être l'objet de ses actions. Il va attaquer sa phase de tir. Il y, y, y a la phase de psy, la phase de tir. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la phase de tir pour faire le point sur le tour de Mehdi. Donc ici, la bravoure de Grimaldus est enfin récompensée puisqu'il a, je vous rappelle qu'il a deux dispels. Hein, grâce à son trait de seigneur de guerre, il a plus un en dispel. Et il a réussi à dispel le, le double move qui a été envoyé sur ce châssis-là qui permettait de récupérer... Le quatrième quart de table, donc ça sera pas faisable côté Craftworld. Euh, c'est pas trop mal. Et euh, on a fini ta phase de psy, la Mehdi, ouais, ou pas on a fini la phase de psy. On a, ouais. fini la, on a fini la phase de psy, on va donc pouvoir attaquer la phase de tir. Donc là, vous l'aurez compris, la mission de la phase de tir de Mehdi, c'est de tambouriner du châssis. Et il veut s'en prendre d'abord à ce Dreadnought-là, à qui il a passé sur sa phase de psy, le moins un en sauvegarde. Exactement. Donc, euh, c'est parti. Les Creeper bon, va... je fais tirer les deux euh, normaux. Ils sont guidés Ils sont guidés. Donc, c'est relance des touches. Oui, touche à 3 reroll, double as, double as double ça serait plutôt sympa à voir. On n'était pas loin, mais en tout cas, c'est double as fail. Le dark reaper qui est solo, même chose, va essayer de se faire le rain out. as, ok, bien joué reroll deux, encore une fois un fail. Voilà, bah, c'est le craquage de fin game. Là, je crois que c'est acté. Euh, donc les dark reaper ont tiré, n'ont rien fait. Voilà. Euh, il nous reste les batteries. Les batteries. Ah, les batteries. Toujours sur lui. Faut se le faire. Moi, ouais, je pense qu'il faut se le faire. Il euh, y a ça aussi. Hein. Ouais, mais bon, il te ramène deux points. Hein. Il faut le fumer. Il faut le fumer. En plus, il a une capacité de létalité par rapport à l'impulsor. 3D3, ça nous en fait 5. Ça touche sur du 3+, une petite reroll de l'unité. As, Rerolle, As, des familles. Ça blesse sur du 3+, et la petite reroll de la blesse des familles. OK. Et j'ai donc 3 invieux à 6. C'est raté. Je prends donc 3D6 dans la mouillasse. Ça fait 1, j'en réduis, hop, je réduis, hop, ça nous fait 6 Phinopain à 6 pour le châssis. Et j'en réussis 1, je prends donc 5 PV supplémentaires, il en avait perdu 2, il passe donc à 7 PV perdus actuellement. Et il nous restera quelques petits tirs à droite à gauche et les spinners qui pourront tirer, on se retrouve une fois que la poussière est retombée. Alors on arrive à la phase de tir, globalement Mehdi a fait le choix eh ben, de continuer à cibler cette unité-là puisqu'il avait passé le moins 1 à la, à la save. Euh, donc les trois spinners ont tiré et au total lui ont laissé 3 points de vie. Euh, il ne me prélève donc pas de châssis pour l'instant. On va passer immédiatement à sa phase de tir. Ah oui on notera aussi ah, que euh, toi, lui avait, euh, avait euh, son tir de fuseur, il, il n'avait la portée que sur Grimaldus, mais Grimaldus a tanké à l'invu 4+. On arrive donc à la phase de charge, qu'est-ce qui va se passer Mehdi Je vais charger celui-là pour l'empêcher de bouger. Tu vas charger le Dread Ouais. Ok. Euh, je vais sûrement charger un petit peu ici, là, par là. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir deux petites secondes. Et je vais aussi cliquer encore les... Euh... Les corps. Oui. Ça, c'est agaçant. Ça, c'est gratuit, ça Et mange pas de c'est de, de la peur. charge auto. Et c'est de la charge auto, tac. Inceptors sont encore bloqués. Vous noterez qu'ils n'ont pas fait grand chose à part tanker de la partie, mais déjà bien beaucoup. Ici, charge du dread avec le serpent, enfin le spinner. 5, Cinq. Cinq, ça passe. Toujours à la phase de charge de Mehdi. Pour le panache, on va aller euh, se taper avec du blade. Ah, droit, avec tous les persos. Ça, c'est beau. Ouais. Allez, on commence par qui Par lui. Allez, le plus loin. 6, ça passe. Le suivant, son camarade, ça, ça passe. passe, aussi. et enfin, et le, le dernier, dernier. Et ben, de c'est l'envolé sauvage. Je crois que tu n'as plus assez de points de commandement pour intercepter. Non. Du coup, je vais les faire tous en même temps. Ouais. Ça fait 6 attaques sur du 2, et re sur du 2, avec une relance. Évidemment. Il voilà. n'y a pas de PA et c'est des 3 Damage, si je dis pas de bêtises. Non, euh, ça va être du 1 dégât. Ok, euh, sur du 2. C'est tanké comme Jaja, merci d'être venu. Euh, <rire> donc du coup, euh, voilà. pas, de, pas ici. Tu as des 3 petites attaques sur du 6 sur le Dread. Bon. Oh oh. Ah, la, de, de la honte ou pas mm, non, non, ça ne sera pas bon. Il y a encore 3 attaques là-bas. Euh, oui, sur les Inceptors, effectivement. Oh oh, de la honte ou pas Non, désolé. Euh, si, si, si, ça si, passe. Si. ça passe. Save à 3. C'est save monsieur. Ici, je vais activer mon Dread. Je vous rappelle qu'il a quatre attaques sur son profil de base. Qu'il a plus une attaque parce qu'il a été chargé. Et qu'il a eu la, la litanie du plus d'une attaque. Il a un profil dégressif. Il touche donc sur du 5. Full reroll grâce au maître de chapitre. Il n'y en a qu'une qui passe. Et ensuite... C'est parti pour la relance de, euh, de nos camarades. Donc on est bon ici. Je vais taper à force, euh, force x2. Et donc euh, je vais te taper. En du 7. Euh, sur du sur du 2, monsieur. Eh ben écoute, il y en a 3 qui passent. Du coup, PA-3, -3. 3, 3 save à 6. Magnifique. Les 3 sont ratés. Du coup, tu prends 9 PV net et euh, plus les 3 les 3. Ce qui nous fait euh, 9 et 5, il est mort, il est dead, il explose, 9, donc là concrètement taper là dedans vu que tout le monde a tapé et qu'après il reste plus il n'y a plus qu'à mon tour de jouer, euh, taper là dedans a que d'utilité de mettre de l'attrition donc euh, je vais je vais tout mettre sur celui qui a le moins de PV qui en a 3, donc il y a un seul gars qui va prendre euh, tous ces taquets là, qui vont toucher sur du 3, Et blessé sur du 3, c'est de la force 5, c'est de la PA-3 et c'est deux flats. De l'invue flat. à 4. Invue à 4 pour le monsieur. Magnifique, voilà. aucune. Il prend 26 000 PV, il est complètement dead et ça me permet voilà de marquer du point d'attrition et c'est ni plus ni moins ça que je cherche. Euh, fin de mon tour 5, donc c'est pas fameux, j'ai pas fait du tout, euh, du tout ce que j'ai voulu. Donc, euh, j'ai quand même trois quarts de table. Et puis, c'est tout. Ouais, donc tu mets pas le. T'avais une action. Une, la, les actions, tu, la, tu le capes à deux actions faites. Ouais. Et, euh, et au niveau des véhicules, tu n'en arraches pas plus. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, on a fait le tour au niveau du scoring. Euh, plus de points pour les quarts de table et on s'arrête là-dessus. Tu auras mis 30 points de primaire sur la partie et on reviendra sur le scoring de fin pour le petit débrief. On passe immédiatement et assez rapidement en vérité sur mon cinquième et dernier tour de jeu. Ok, donc j'arrive sur mon cinquième et dernier tour. J'ai 45 points de primaire, donc je n'ai pas euh, vocation à aller chercher les objectifs sur euh, cette fin de partie. En revanche, je peux marquer encore des points sur le House of Moments, donc le serment de l'instant en étant sur le centre, en tuant un véhicule, je l'ai fait puisque j'ai tué le spinner qui m'a été offert et euh, en ne désengageant pas. Donc, personne ne va bouger et ça va me permettre de mettre 4 points. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, concernant l'attrition, bah, au final, euh, j'ai tué un perso. Il me suffira d'enlever en, de, de, encore une unité et, euh, et je pourrai avoir l'attrition et encore même pas parce que j'ai pas perdu d'unité sur mon tour. Donc en fait j'ai déjà l'attrition aussi au début de mon tour. Parce que j'ai tué un perso et lui ne m'a rien tué. Et ensuite pour le troisième et dernier objectif, pour le troisième et dernier objectif, euh, je contrôle celui du centre. Et ça sera suffisant pour que je capte l'objectif à 12. Puisqu'il y a un tour où j'ai mis l'objectif à 5 points. Donc en vérité euh, sans rien faire, je mets le maximum de points. Mais on va quand même euh, on va quand même rentrer dans l'art de ce châssis-là. Parce que j'ai bien envie de le défoncer. Pour finir ma phase de commandement, au niveau des litanies, lui, il va passer ses deux litanies sur mon drain out, euh, Donc, sur du 2+, le pain à 5, et sur du 2+, le plus une attaque. Ok, c'est bon. Ensuite, notre ami, le maître des forges va passer le plus un à la touche sur lui. Notre... Euh, et ici, comme je l'ai dit, on va pas désengager. Donc, euh, ce que je vais juste faire, c'est euh, faire charger mon dread sur le sur le wave, euh, sur le spinner et ici je vais avancer et je vais euh, soustraire les deux, de, euh, les deux packs de Dark Reaper et, euh, et puis voilà, et globalement j'aurai très rapidement fini mon tour. Je vous retrouve à la fin de ma phase de move et à la fin de ma phase de tir. Ok, fin de ma phase de mouvement. Donc, globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé mon dread ici pour venir charger. J'ai conservé une ligne de vue pour envoyer un gros coup de plasma dans les Dark Keepers. Ici, j'ai laissé Grimaldus pour mettre le serment de l'instant. Ici, j'ai avancé mon dread pour aller charger dans les persos et décharger toutes ses armes dans toutes ses unités. Et on finira par une charge de Hellbreach sur les plateformes qui sont juste derrière. Je finalise ma phase de tir. Donc, comme je vous l'ai dit, bah, là-dedans, c'est engagé au corps à corps. Donc, rien ne va tirer. Plasma là-bas. Lui il va mettre son plasma pour enlever les deux PV sur le châssis. Toutes ses armes dans les Dark Reapers. Lui pourra aussi envoyer ses Bolter Storm dans les Dark Reapers et, euh, et déjà on sera pas mal. Du coup fin de ma phase de tir. On a réussi à enlever les trois Reapers et le châssis, ce qui était euh, plus ou moins attendu. Hein. Il n'y a rien de rien de phénoménal. Et ce qui m'amène dans la foulée à ma phase de charge. Ici il charge là-dessus, c'est une charge auto. C'est euh, ces 3, ça passe. De toute façon, on s'en fout, J'ai pas besoin de plus. Ici. Et après, on a Elbridge qui va charger dans nos amis... Euh, C'est Black temple on va relancer quand même. Ok. Qui va charger dans la plateforme qui est juste là. Et on a le Dread qui va euh, charger dans le personnage qui est juste là. À 7, ça ne suffit pas. La relance. Et 6, ça ne passe pas. Du coup, cette charge-là ne passe pas. Je fais mes taquets, euh, globalement l'idée est de savoir si notre ami le dread ici va plier encore un châssis. Je rappelle que je suis dans l'aura de mon maître d'effort, j'ai donc plus un en force et plus une attaque, ce qui fait que j'ai bien six attaques sur mon dread euh, et qui va toucher sur du 2+, puisque j'ai passé l'augmentation qui va bien. Je fais mes deux petits As réglementaires, je fais mes trois petits As réglementaires, je vais utiliser un point de com pour, le relan pour en relancer un, il y en avait beaucoup trop, et après je vais me blesser sur du 2+, et du coup ça fait. 4 sauvegardes à ah, PA-4, c'est 4 sauvegardes à 6, du coup... Non, PA-3, ah, PA pardon, PA-3, excuse-moi, ah. PA-3, 4 sauvegardes à 6, non. du coup tu prends 12 PV net plus euh, 4 D3, donc ça le sèche net. Est-ce qu'il explose Non. Il ne meurt pas avec panache. Ok, ensuite on a Elbridge qui va euh, saigner les, les plateformes. Alors, notre ami Elbrecht, il a 6 euh, attaques sur son profil, une 7 parce qu'il a chargé, il va toucher sur du 2, il claque son petit As, et ensuite il va taper sur les plateformes, il va taper à force plus 3, donc il tape à force... Euh, il tape à force x2 euh, pour faire des gros dégâts, j'ai utilisé la grosse arme. Donc c'est sur du 3, et euh, c'est de la grosse PA et euh, du gros damage. Okay. C'est euh, de la PA-3, les plateformes ont une save à 4, et c'est 3 flats, donc il n'a pas de sauvegarde et à chaque fois, ça tue une plateforme, donc euh, j'ai tué les deux plateformes, ça tombe bien, il en restait deux. Du coup, Elbrecht scène bien les plateformes et il va piline en allant sur l'objectif et euh, ce qui nous amène globalement à la fin de mon tour. Fin de mon cinquième et on clôture la partie euh, sur ce tour. J'ai globalement euh, mis quatre points sur le serment de l'instant. Euh, puisque je suis à la fois dans le centre, je n'ai pas désengagé et ni raté de test de morale et j'ai tué personnage et véhicule. Donc je mets bien les 4 points. Euh, je mets 5 points sur le secondaire de scénario. Et euh, je mets, puisque je tiens l'objectif dans sa zone et l'objectif du centre. Et enfin, je mets l'attrition puisque je lui ai soustrait beaucoup beaucoup trop d'unités pour qu'il puisse concurrencer cette violence sur le cinquième tour. Euh, je fais donc un full, euh, un, full euh, un full, point de victoire sur euh, sur les secondaires de mon dernier tour. Je vous propose qu'on passe immédiatement au débrief et à l'annonce. Je vous propose qu'on passe immédiatement au débrief et à l'annonce du score final. On se retrouve pour la fin de ce rapport de bataille et de son débriefing d'ores et déjà. Merci à toi Mehdi pour oui, avoir participé. C'était un vrai plaisir de t'avoir pour la première fois à la caméra. Et, euh, et puis sur la table de jeu, parce que pour rappel, c'est toi aussi qui m'a aidé à installer le studio ici en Guadeloupe. Donc c'est très cool. Euh, merci beaucoup à toi. Et puis euh, bah, bah, un grand bon plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Super, c'était génial. Plaisir aussi partagé euh, du fait d'avoir, entre autres, euh, pu sortir le nouveau supplément Black Templar. Je suis plutôt content parce que bah, c'est une liste que je vous ai craftée pour ce rapport de bataille-là. Euh, le supplément est vraiment très récent. Donc, j'avais aussi envie de vous proposer euh, une, une performance de jeu ou du moins une, une partie intéressante euh, dans l'utilisation de ce supplément j'en suis plutôt satisfait. J'ai réussi à, je pense, utiliser assez correctement les différents stratagèmes qu'on nous proposait, l'objectif sécure, l'empêche de désengagement, etc. Tout comme les différents types d'équipements, euh, le Crux d'Obsidienne ou euh, l'icône d'Aimine. Enfin, voilà tout ce que vous avez pu voir sur la liste. Donc, je suis plutôt content de ça. Euh, la liste a bien tourné, elle a été efficace. Et donc, du coup, bah, je me tourne vers Mehdi pour savoir un petit peu ton ressenti par rapport à cette partie. Mais donc, moi, mon ressenti, euh... <rire> J'ai euh, euh, vu une vague arriver en fait et j'ai essayé de, de ralentir l'arrivée et, et finalement, je l'ai prise dans la gueule et j'ai bu la tasse. Euh, ça a beaucoup tanké, je pensais pas que tu tankerais autant. Ouais, ça a bien, bien tanké. Euh, la, liste, la, la liste est quand même faite pour. Les dreads, on a vu une à 5+, avec des Finno ça commence à être très désagréable de leur réduction de damage de 1. Cumulé avec le maître des forges qui la remet des PV, mm -mm. Euh, donc j'ai récupéré, je crois, sur la partie à peu près 9 PV, 3 fois, wow. j'ai dû récupérer 3 fois 3 PV. Euh, cumulé au Philnopane de Grimaldus, avec l'apothicaire, le fait de refaire vivre des unités, de l'air heal, effectivement ces résistances ça revient sur la table. Euh, 87 pour les Black Templars, à 48 pour euh, les Craft euh, c'est quasiment un full pour les Black Templars au niveau des secondaires. Euh, bah, l'attrition, ça paraissait pertinent dans le sens où je savais que tu avais une liste qui allait donner de la ressource à petit feu pour marquer oui. son scoring. Donc, je pense que l'attrition, c'est un vrai contre face à ta liste. Euh, le, le serment de l'instant avec une liste qui est tank et qui va bien tenir le centre de table fonctionne bien. Et ça comboté bien aussi avec le secondaire de mission qui consistait à poser son cul au milieu de la table. Donc, oui. globalement, bah, ça, ça a tenu. Euh, je pense qu'il y a quand même un petit tour, un petit tournant au niveau du T3 quand j'arrive avec les Blade guard à passer objectif secure et à te voler objectif dans ta zone, ouais. donc à te nuler complètement ouais, tes primaires ouais. et après à venir te cliquer avec un pulsor, ça te fait perdre, un, ça te fait complètement perdre un tour de jeu ouais. qui aurait pu être très létal Effectivement. Je n'ai rien à dire de plus parce que <rire> j'ai la... failli verser une larme à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, ouais. on l'a pas, on pas ouais. filmé. Non. Mais euh, pour garder un peu la dignité des joueurs. Parce qu'il y en a qui pleurent hein, sur le studio, on m'a dit. Non, <rire> non c'est pas vrai. Non, donc euh, surtout, bah, c'est pareil, encore une fois, c'est toujours une petite gestion, de, une notion d'anticipation. Gardez toujours à l'œil les unités qui ont cette capacité à se projeter rapidement. Un impulsor, c'est quand même 14 de mouvements. Donc, 14 de mou plus charge. Quand un impulsor est au centre de table, toujours anticiper un petit peu ces, ces, ces actions qui peuvent être… Euh, euh, mise en œuvre par l'adversaire pour éviter bah, de vous retrouver un petit peu bloqué assez rapidement. Et je me suis pas méfié de l'impulsor ouais. parce que ouais. je me suis dit de toute façon ça fait rien, c'est qu'un impulsor. Ouais. Et ben ça clique plutôt bien. Ben oui c'est gros. Ouais. Donc euh, tu prends plein d'unités comme ça c'est honte pas ouais. mal. Les amis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah bah envoyez du gros pouce bleu sous la vidéo, le petit commentaire pour nous commenter la liste Black Templar ou la liste Craftworld ou les deux ou le match ou tout simplement nous aider au référencement de la chaîne. Je vous rappelle important www.creativewargame.fr, c'est euh, notre site vous y retrouvez des vidéos des articles euh, vous y retrouvez plein de choses aussi et notamment dernièrement nous avons rajouté la playlist de nos amis The Squiggard et Tabletop Nuts vous avez donc un max de vidéos sur cette plateforme tout est libre et gratuit d'utilisation évidemment vous n'hésitez pas à vous créer un compte et vous serez averti tous les mois. On envoie une petite newsletter pour dire ce qui se passe, telle vidéo est sortie. Euh, voilà, ça vous permet de, de vous tenir à jour. Si pendant une ou deux semaines, vous n'avez pas, pas consulté YouTube ou quoi et qu'il y a des vidéos de retard, inscrivez-vous, vous aurez la newsletter tous les mois. Et euh, j'en profite aussi pour placer notre nouveau partenaire qui est My Hobby Place, Boutique de vente en ligne, moins 20% sur toutes vos figurines, voilà. La Messedite, c'est les meilleurs tarots sur le net, moins 20%, il n'y a pas mieux. Donc, oui, ça se bien passe bien. sur MyObiPlace. il y a une belle plateforme internet, n'hésitez pas à y aller. Tous les liens sont dans la description. La bataille, c'est joué sur un tapis. Game. vous avez un code promo moins 10%. Le lien dans la description. Et on a fait le tour, Facebook, Instagram, la page privée, vous avez l'habitude. Vous nous rejoignez quand vous voulez. C'est libre et ça fait plaisir à tout le monde. Merci à toi, Mehdi. Merci à toi, Taurop. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao, ciao.